Ah, tu pourras simpler ça de la juste manière, jusqu'à la nausée pour tout le monde. <rire> ouais c'est que les gens on avait marre de génériques. Moi j'aimais bien génériques. Ah ouais Ouais. Je milite pour son retour. Ok. Bah... Juste pour cette vidéo. <rire> Previously on Lost Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne secondaire. Je suis avec François Thorel. Salut. Et on va parler de Lost. Tiens, non. <rire> Quelque chose à dire avant d'enchaîner les questions Eh ben, ça fait super plaisir. <rire> Franchement, que euh, tu m'aies proposé de faire cette vidéo, j'aime beaucoup Lost. En même temps, c'est marrant que je te dise, mais euh, j'aimerais bien que tu m'expliques. C'est <rire> pas du tout ce que je voulais. Qu'est-ce que <rire> c'est Lost Mais euh, non, vraiment, le, tout le taf que tu as fait que tu continues à faire sur Lost, sur cette chaîne, je trouve ça incroyable. Vraiment ça fait super plaisir, t'arrives à renouveler les, les thématiques et à vraiment aller dans le fond des choses Vraiment, en, ça peut être un truc de niche mais t'arrives quand même à le rendre super accessible et à donner vraiment envie Et je crois que c'est vraiment ce que tu voulais aussi ben, Dans ta merci, manière de rendre l'émotion ben, que t'as ressenti au ouais. visionnage de la série Et je trouve que tu y arrives vraiment à merveille, ouais. donc bravo ben, Merci beaucoup <rire> Grand plaisir <rire> Donc, comme euh, la vidéo que j'avais fait avec Bruce, celle-ci va être divisée ah. en trois catégories. Et on commence tout de suite. Je montais <rire> pas en même temps, hein, <rire> juste. l'attention euh, sur Locke qui va euh, présider à, à cette séance. Exactement. Et on va commencer tout de suite avec le lien entre François et la série. Première question si je te dis Lost, c'est quoi le premier truc qui te vient en tête, là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir Australie. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Tu peux développer. Parce que non. <rire> je <fais> ça. ça. <rire> Abonnez-vous, et là, on met juste un bon gros morceau de <rire> Godzilla qui termine absolument tout. Euh, Australie. En fait, j'ai découvert la série bah, quand on a commencé. Et en fait, à l'époque, bah, pour juste revenir sur mon rapport personnel à l'os très rapidement, euh, je finissais mon premier cycle d'études, et la dernière année, on pouvait la faire euh, à l'étranger. Et j'avais considéré partir potentiellement à Laponie. Je me suis dit un ah an peut-être pas, donc en fait j'ai reconsidéré je suis parti en fait passer un an à Melbourne et euh, dans ce contexte-là vraiment où je découvrais plein de trucs, il y avait ce truc où tu sais où es vraiment es plus dans ton environnement naturel, d'un seul coup mmh. euh, tu es, es en mode découverte d'absolument tout, tes sens sont visés et c'est là que Lost a commencé et à la télévision australienne ils commençaient à faire des pubs pour ça et j'ai vu ça loin je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc Et ça parlait d'une île mystérieuse, de surnaturel, de… Et, c'est pour moi ça, direct. Vraiment, j'ai vu, c'est pour moi. Il faut absolument que je, je teste. Mais je savais pas ce que c'était, je savais pas si c'était un film, une mini-série, si euh, c'était un one-shot ou pas. Donc ça restait très mystérieux pour moi. Donc j'étais vraiment le public cible idéal, j'ai l'impression. Et euh, du coup, le, aussi le fait d'être en Australie, les personnages partent d'Australie, okay. euh, dans le vol qui se, se crache. Et j'ai commencé à regarder ça. J'étais vraiment. En plus, je, je comprenais pas absolument tout. Euh, mon anglais s'améliorait à l'époque, mmh. mais ah bah oui, parce que du coup, comme je l'ai vu, vu en anglais, en anglais ouais. sans sous-titres. Et euh, donc ça, ça gardé aussi cet orage, je comprenais de quoi il s'agissait, je comprenais la plupart des trucs, mais il y avait encore ce truc de... ça reste encore mystérieux pour ça, pour cette raison. Mmh. Et en fait, comme je ne savais pas ce que c'était exactement, s'il y avait une note, s'il y avait juste une saison entière, si ça allait continuer ou pas, à chaque fin d'épisode, j'étais en mode vraiment où j'attendais ré des réponses. <rire> mais, mais dès le début de la saison, j'étais en mode, bah alors, c'est quoi ce monstre mais vraiment, donc je me suis fait avoir de la meilleure des manières à ce niveau-là et assez rapidement, bon, j'ai compris de quoi il retournait. A l'époque, euh, bon, Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc euh, c'était pas aussi peut-être spontané d'aller chercher tout, euh, toute l'information là-dessus. Du coup, ça, vraiment, ça, ça crée le meilleur des contextes de, de réception. Et euh, j'ai vu cette première saison là-bas. Euh, en 2006, la deuxième saison, j'étais revenu en France, je l'ai regardé donc, c'est euh, passé sur TF1, c'est ça ouais, ouais. En deuxième partie de soirée, donc euh, en français. Non, c'était encore en première, partie, première euh, partie pour la deuxième saison. Ouais. Et euh, à partir de la saison 3, bah c'est là que bon, le téléchargement a pris son essor Et que je me souviens que là, j'étais par contre j'étais en Suède en 2007 <rire> C'était un truc de, de voyage, c'était vraiment à tous les niveaux Et euh, je me souviens vraiment de ce, ce retournement de fin de saison 3 mmh. Qui nous a tous mis une claquasse dans la gueule Quand tu comprends que les flashbacks sont devenus des flash-forward Et euh, je me souviens vraiment, j'ai une dépositive mentale de cette, euh, ce, ce, ce dernier épisode Et là, je fréquentais aussi un, un forum de musique, Métallurgie Salut à vous, dédicaces Et on parlait beaucoup de la série et là, c'est à partir de la saison 3 que tout le côté discuter de la série sur internet, les théories, je fais des théories, tout ça, ça s'est vraiment développé. Et à partir de là, bon, le reste, je l'ai vu de manière assez classique. Et... Donc voilà, là, c'était vraiment euh, important pour moi et la manière de, de, de le découvrir a été, euh, me fait encore sourire aujourd'hui. Et euh, je sais pas, parce que c'est marrant, parce que ça se revendique d'influences quand même qui sont assez identifiées. Quoi. La figure de Lille Mystérieuse, le, oui, oui. le surnaturel et tout ça. Il y a un imaginaire, c'est des, des vieux romans pulp, euh, bah, oui, oui. Le Monde Perdu et tout ça. Mais en même temps, quand c'est arrivé, c'était vraiment... Putain, c'était nouveau Et c'était vraiment, il y avait ce côté, je n'ai jamais vu ça de cette manière dans ce contexte-là. Euh... Et du coup, ils sont vraiment arrivés dans cet entre-deux très particulier. Et je pense qu'ils ont su vraiment, vraiment saisir ce... cette terre du temps. À l'époque, et imposer cette série qui est. Euh... bon, on va parler. J'allais je... <rire> voilà. partir sur à quoi ressemble la série, vrai. ce qu'ils a fait, quelle est unique, mais bon, je pense qu'on va en parler euh, un petit peu après. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler plus, on va dire, de l'aspect visuel, de la mise en scène de la série, oui. quoi, le langage visuel de l'os, c'est ça C'est ça. Mais tout d'abord, as-tu un ou des personnages favoris, ou qui te parle plus que d'autres euh, Bon, bien sûr, Damien euh, Locke. J'en ai, vu... ai plusieurs, mais euh, Locke en fait partie, Terry Queen. Je, ouais, il ouais. le joue, mais si tu veux, avec une sensibilité, ouais, sûr. Sa, sa manière de sourire moi, me touche ouais. à chaque fois. Ouais. C'est dans la dernière saison, je crois, où il essaie de convaincre Jack de, de la réalité de ce qu'ils ont vécu quand ils sont dans les Flash Sideways. Il est sur ouais. un l'hôpital d'hôpital. Oui, c'est ça. Et juste cette manière qu'il a de ouais. sourire, de, de chercher ses mots, ces espèces de petites respirations coupées, moi, ça me, ça, me, ça me tue. Il est vraiment excellent, cet acteur. Desmond. Ouais. Euh, J'aime beaucoup mon épisode préféré de la série. Je sais pas si c'est en pièce sur une future question. <rire> T'inquiète Mais je crois que c'est The Constance. Ouais. Quand euh, voilà, il est sur le bateau, il essaie de raccrocher les wagons de... de, de, de, de, de du passé, du présent et de se qu'on en passé, ouais. d'appeler Penny. Je crois que c'est cet épisode-là. Donc je dirais que c'est mes deux personnages préférés. Ouais. Vraiment, le, euh, Desmond, ce côté romantique, au sens premier du terme, mais très torturé, mais qui a cette espèce d'innocence à laquelle... il après euh, après laquelle il court, mmh. qui, est, qui est très très belle, je ouais, trouve. Je trouve aussi... Et, et euh... c'est sur tout le long de leur parcours que tu les aimes ou plutôt à certaines périodes de la série euh, Bah du coup, plutôt... Euh... J'allais dire, bah, c'est plutôt trop par dans <rire> la oui. dernière saison, mais en que même temps... Est-ce que tu temps... le préfères sur de lui par exemple quand il est avec les autres et tout, ou plutôt au début quand il est méfiant, encore un peu, mais quand même émerveillé J'aime bien les deux aspects parce qu'au début il avait ce côté dangereux. Ouais. Et quand il lance son premier couteau il, juste, il pose ses couilles sur la série comme ça en mode « Tiens, on va aller chasser !» T'es « Waouh, qu'est-ce qu'il veut ce mec ?» Donc tu sais pas trop à quoi t'en tenir, mais c'est plus euh, quand on est au début de la série. Tandis que euh, le Locke vulnérable me, me touche beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime autant la manière à laquelle de, euh, que Terro Quinn a de, de le jouer. Donc euh, plutôt le Locke vulnérable qui doute. Okay. Et même quand il doute, je sais pas, il y a un truc énigmatique dans son visage. Ouais, qui, ça c'est euh... sûr. Mmh. Mais surtout qu'au début on... Enfin... On attend presque la fin de la saison 3 pour savoir pourquoi il a été en fauteuil roulant, et ça ajoute euh, ne sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il a vécu, donc... Euh... Alors le fait que c'est Jeremy Bentham qui est dans son cercueil, est-ce que tu l'avais vu venir ça, ou pas Non. Non Toi Tu pensais que c'était qui Je sais pas. <rire> <rire> il y avait mille théories à l'époque, hein. Ouais, mais c'est vrai. Je non, j'avais pas deviné spécifiquement que c'était lui, mais il faisait partie quand même des gens les plus probables dans le cercueil ouais. qui pourraient vraiment euh, c'est pour ça que Jack est aussi touché mais en même temps ils avaient tourné plusieurs Oui c'est ça, ça eu... Euh, Saïd Saïd, euh, alors Saïd, je sais plus mais pour sûr uh, Sawyer et Desmond peut-être Saïd ouais il y a pas Harley ouais. aussi Harley aussi je non. sais pas je sais plus ils ont dû tourner avec tout le monde <rire> <rire> tout le monde qui en moi je vais essayer le cercueil s'il vous plaît je sais pas. dans ma tête il y en a 5 des mecs qui sont passés dedans donc euh, ouais. peut-être que je me trompe quand même je sais plus mais euh... Toi, est-ce que t'as un personnage préféré Moi j'adore euh, tout ce qui tourne autour de Christian. Ok. J'adore. Je trouve ce mec vraiment euh, énigmatique. Genre pour oh, moi, tous les mystères de Lost, genre c'est condensé en sa personne, tu vois. Je sais je le vois, j'en dis « Lost, c'est mmh. lui », tu vois. Sinon j'adore beaucoup euh, Daniel Faraday. Ouais, mais la, la, la manière dont l'acteur le joue aussi est très ah ouais. particulière, ah ouais, ouais. il a une diction, ce mec, qui est absolument génial. J'adore ce gars. Il avait joué charmonson dans un film, je crois, aussi, ah, Jean il me semble, ouais. où il avait joué charmonson vraiment assez jeune, du coup. Mais euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, je l'ai pas vu dans d'autres trucs. Ouais. Hein. Mais Christian, ouais, je suis, suis d'accord. Mais c'est marrant parce que c'était aussi un Joker de la série, parce ah mmh. non, en fait, c'était le monstre. Et Il y a un truc où ouais. ils ont un peu botté en touche grâce à Christian et tout ouais. ça, ouais. mais ils ont quand même, il a su garder cette aura de mystère. Mmh. Et tu sais pas si tu devais faire confiance ou pas, si c'était une présence positive ou négative. Et le fait qu'à la fin, tout ce, ce, ce dénouement avec Christian, justement, qui devient cette espèce de, de, de présence solaire, presque d'ange, mm. qui guide Jack et les autres vers le euh, euh, let go, il ouais. y a une sorte de récompense à ce niveau émotionnel où tu es. Oh, okay, super. Et surtout qu'on retrouve un peu cette figure d'ange protecteur dès la première saison, dans le sens où il a vu Sawyer au bar. Et c'est Sawyer ouais. qui va dire à Jack qu'il a vu son père et s'en suit une des scènes les plus, les plus émouvantes de la première saison. Mm -hmm. Enfin, ouais, j'adore Christian. mais.. <rire> je suis en train de penser à un autre euh, ouais. personnage plein de potentiel. mais voilà. Je, si ça me vient, je te dis <rire> au milieu d'une question qui n'a rien à voir. Ok. Onze ans plus tard, car demain on fêtera les 11 ans de la fin de Lost. C'est vrai. 11 ouais. ans plus tard, quelle relation as-tu avec la série a-t-elle changé ton rapport avec les séries Est-ce qu'elle t'inspire encore aujourd'hui Y repenses-tu souvent Alors, Alors j'y repense très vous... souvent, oui. Ouais. Bah, comme euh, notre ami Jimmy, qui est, qui est derrière la caméra, qui est aussi un très grand fan de Lost, en fait, on en parle beaucoup. Euh, parce que c'est une série qui compte énormément pour, pour nous. Et oui, je crois que c'est avec, euh, avec toi que la série vit le plus en moi, justement. Dans cette... Parce qu'on a été touchés par les mêmes choses, plus ou moins, et le, ce que dégage la série. Et euh, du coup, j'y pense assez régulièrement. Ça m'a fait très plaisir aussi, euh, avant la vidéo, de revoir certains épisodes un petit ouais. peu clés, ou, que ce soit des épisodes importants narrativement ou des épisodes filler, mais ça, enfin, on en reparlera. Ouais. Mais mon rapport reste le même. J'aime cette série, autant pour ce qu'elle a réussi, déjà qui est fascinant parce que ça a été une expérience de narration et de, de tout ce que suppose l'industrie euh, hollywoodienne, ouais. dans ce qu'elle a de négatif et positif. Tout ce qui est arrivé à la série, où ils ont dû la rallonger artificiellement et ouais. après faire ci et faire ça. Et pour moi, enfin, la. Tout le, la thématique du euh, Let Go de la dernière saison, mm -hmm. c'est Lindelof et Q qui disent euh, là, on a fait ce qu'on pouvait, vraiment, on l'a fait avec tout notre cœur, on sait que c'est cabossé, surtout sur la dernière, mais juste euh, prenons ce qu'il y a à prendre de positif là-dedans et, et... on avance quoi. Ouais, on avance ensemble. <rire> Mais fait ouais, mais c'est, J'ai toujours vu comme ce truc de quoi qu'on fasse après la saison 5, on ne pourra jamais, jamais vous satisfaire, on ne pourra jamais juste... Mais c'était pas ça l'idée c'était de vous faire vivre ces questionnements et, et du coup juste il y a un truc tellement touchant dans le ratage de la saison 6 parce qu'il y a aussi des belles, des belles choses dans la saison 6 ah oui, mais oui, ça, sûr. ça reste un ratage en termes de storytelling mais qui était pré prévisible depuis bien avant j'ai l'impression parce Je que sais pas, ouais. ça, ça dépend ça on ne saura jamais j'ai l'impression mais il y a un truc du vu comment la série a commencé avec ce truc ouais. de le mystère pour le mystère mmh. et on voit au fur et à mesure comment même si on a plus ou moins une vision d'ensemble on va quand même essayer de défricher au fur et à mesure et on ne sait pas trop mmh et pour moi il était acquis d'avance que de toute façon ça serait complètement... il y aurait un côté décevant à un certain niveau de la, de la saison 6 mais justement c'est décevant dans un sens où bah, c'était ce que c'était censé être en même temps donc ouais, c'est comme ouais. si l'expérience te disait bah ouais je suis ce que je suis censé être depuis le départ en fait <rire> un truc qui va vous emmerder certains, <rire> un truc qui va vous, juste vous, euh, vous ravir pour d'autres et il y a ce truc vraiment de... Euh... on a fait ce truc qui nous a complètement dépassé mais qu'on a fait avec tout le cœur qu'on avait et même les trucs qui m'emmerdent dans la saison 6 et les trucs. Mmh. Je suis ok, d'accord. Et c'est ça en fait, et moi j'adore euh, surtout Lindelof quoi. Et c'est un truc euh, dont avais parlé aussi quand t'as parlé de Leftovers mmh. et tout, tout son traumatisme de la fin de, de Lost. <rire> qu ouais, qu'il a... Hein. Ouais, qu a essayé aussi de. d'expier. De, de... Ouais. Euh... Euh... Enfin... Enfin, expier, ça, ça, ouais. ça, ça suppose des sortes d'excuses vis-à-vis du public, mais c'est plus <rire> euh, dé dépasser ça. Ouais. Parce que je pense qu'il n'a rien à expier par rapport à Lost, quoi. Il, il n'a qu'à être fier de Lost, quoi. Je suis pour tout ce que ça a dû le porter humainement et tout ce qu'il a vécu à ce moment-là. Mais uh, Leftovers, c'est une version beaucoup plus mature, j'ai l'impression, de ce qu'il a appris sur Lost. Mm. Parce que ça va plus loin encore dans peut-être le questionnement humain. Dans... Il y a toujours ce premier degré. C'est ça que j'aime chez, chez ouais. Lindelof, c'est que... Dans une période où tu as tellement de possibilités d'être dans l'ironie, dans, dans le, les constructions des codes, et, nanana, et toujours avoir une distance par rapport à ce que, ce que tu fais, lui il a toujours eu un amour de ses personnages et de son récit, mais qui est totalement premier degré. Jusqu'à être gnirgnant parfois, <rire> mais c'est un gnirgnant qui est, qui est super touchant parce que c'est quelqu'un qui a une foi mais démentielle dans ce qu'il raconte. Et c'est fou parce que Lindelof il, est... il a ce côté. Euh très contrasté, parce qu'à la fois il est haï pour avoir écrit euh, Prometheus <rire> et pour la, fin de, euh, pour la fin de Lost mais en même temps le mec, quand t'as accouché d'un truc comme The Leftovers pour moi tu peux prendre ta... Enfin, est ce truc où, tellement définitif, c'est comme une série comme Battlestar Galactica. Quand t'as euh, accroché ouais. de Battlestar Galactica, qu'est-ce que tu fais après ouais, ben... T'es juste en mode, ben, je, je vais juste jouer au dé le... ouais, <rire> mais après, 3, quoi. Si Lindelof s'était dit ça pour Lost, qu'est-ce que je fais après On n'aurait jamais eu ça. Leftovers. En même temps, ouais, ouais. Mais a, je pense qu'il y a une notion d'accomplissement avec Left Leftovers qu'on lui a refusé avec Lost, ouais. vu qu'il y avait ce côté tellement euh, juste où on l'a envoyé tellement des baquets de merde à la tronche, ouais. qu'il avait peut-être ce, ce tout dans bon de vouloir encore faire ses preuves. Et ce que je comprends parfaitement, mais Leftovers, t'arrives à un tel degré, si tu veux, de... t'as tout dit sur l'être humain. En gros, sur le deuil, sur le fait de continuer pour qu'on continue, tout simplement, quel que soit le niveau à laquelle tu poses la question. Ouais. Et c'est euh, pour ça que Lindelof, vraiment, c'est même s'il fait que de la merde à partir de maintenant, c'est le mec pour moi qui aura fait Lost et Leftovers. Watchmen et Watch moi, je, le... ouais, je défends Watchmen. Ah oui, Watchmen, j'ai oublié. <rire> mais, euh, ouais, Watchmen m'a moins parlé émotionnellement, si tu veux, je trouvais que c'était vraiment une série intéressante. Mais euh, tu sens que vraiment... En fait, c'est une continuité parce qu'il a... Sous cet aspect, Lost Leftovers, j'ai l'impression qu'il a tout fait avec ces deux heures. Mm. Et que là, il part, tout en gardant un petit peu son style et sa manière d'écrire, de, sur des rivages un peu, plus, un, un peu différents, plus intellectuels, j'ai l'impression, plus thématiques, politique et... Euh, Est-ce que tu veux mm. Mais... Euh, ouais, parce que Watchmen, vraiment, enfin, le positionnement de la série, ça va bien au-delà des personnages ou de, de, de sa trajectoire émotionnelle. C'est vraiment... Un regard politique sur, euh, sur la société américaine, sûr. Oui, sur le oui, monde. Sûr. Et c'est. Euh... Il y aura une saison 2 de Watchmen c'était annoncé Alors, apparemment, mais sans Lindelof. Parce ah ouais que lui, il voulait vraiment qu'une seule saison. Ok. Donc, euh, il doit y avoir des histoires de négociations parce que des fois, il y revient en disant peut-être, puis non, puis re être puis non. D'accord. Normalement, alors je pense qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas. Quoi. Ok, d'accord. Je suis curieux. Mais tu vois, je suis curieux, mais je ne l'attends pas de manière démentielle. Mm -hmm. Mais il y a un truc vraiment. Euh... Dans une, en fait, dans une, euh, une industrie qui dit toujours « si un truc marche, on le fait continuer », il y a toujours eu ce rapport à la fin chez Lindelof qui est, qui est très fort parce que Lost, il voulait la terminer, on l'a obligé à continuer, ce qui mmh. a donné lieu au ventre mou de la série, qui contient des bons fillers. Ah bah oui, il y a des ah bons sans, il y je suis d'accord. Mais, euh, et vouloir quand même qu finir quoi, dire « je fais 7 heures, mais il y a une fin ». Et euh, on a tous très peur de la fin. Et à tous les niveaux, et c'est un truc qui... Surtout dans est, le monde euh... des séries. Surtout dans, dans le monde des séries. Mais il n'y a jamais de fin réelle, t'as l'impression qu'on va toujours quelque part en touche. Ou euh, quand tu fais Infinity Wars, bien sûr, c'est pas vraiment la fin, mais tu finis de tout le cycle là-dessus, tu peux fantasmer l'idée qu'il finit sur la tronche de Thanos à la fin qui fait son petit sourire. Ah. Ben voilà, fin, mais c'est vraiment fin totale, quoi. Et là, ça prend une puissance, mais en même temps, voilà, il y a une logique industrielle, il y a une logique de ce que veulent les gens, et donc ça s'est pris en compte. Mais il euh, y a toujours eu ce truc chez, chez Lindelof de vouloir terminer et de dire quelque chose avec un début, un milieu, une fin. C'est ce qu'il a fait, surtout ce qu'il a réussi à faire j'ai l'impression avec The Last Overs. Us. Trois saisons, il n'y a pas d'emplissage, quasiment pas, et euh, ça dit ce que ça dire. Ouais, Comme Battlestar Galactica, j'y reviens. Ouais. Mais, euh, mais tu me disais, comment la, si mon rapport à la série a évolué, mais euh, j'avais revu... Bah, en fait, il y a eu deux séries que j'ai revues dans ma vie, il y a Battlestar Galactica et Lost. Batsai Sargalakika, quand je l'ai revu, j'ai été ému, mais pas pour les mêmes choses. En fait, mon, mon degré d'empathie, c'est des, euh, euh, des ouais. sur d'autres personnages, ouais, bah ça, parce que j'avais un peu vieilli, parce que j'avais peut-être les mêmes enjeux à ce moment-là de ma vie. J'étais beaucoup plus touché par exemple par la, la trajectoire de Liadama, le fils, et après, en le revoyant, j'étais beaucoup plus touché par la trajectoire bah, du oui. père avec euh, Roslin. Pourtant, j'ai pas passé 40 ans entre les deux visionnages, <rire> j'avais pas l'âge d'Adam Appert. Mais Lost, par contre, quand je l'ai revu, en fait, la série m'a touché de la même manière. Il n'y a pas eu ce, ce décalage du regard, comme si vraiment, depuis le départ, il y avait une telle, je sais pas, variété de profils et de trajectoires émotionnelles. Et c'était tellement presque définitif dans la manière de les explorer que je suis resté attaché aux mêmes choses. Ah ouais, alors que moi, non. Parce ah, que par exemple, Jacques, c'était un personnage que je ne supportais pas il y a, il y a 10 ans de ça. Et maintenant c'est presque un de ceux euh, que je préfère. J'aime trop ces conflits, peut-être parce que je m'y retrouve maintenant, c'est des conflits que je n'avais pas à l'époque. Il est censé être énervant. Parce <rire> qu'il en même temps ce qui est très bien dans Matthew Fox, c'est son ce, ce regard, ses yeux. Un truc, c'est comme dire dans Muse, si vous commencez à écouter Mathieu Bellamy, si je vous dis, commencez à écouter ses respirations entre les phrases, vous n'entendrez plus que ça dans Muse. Entre chaque phrase, voilà, je vous ai foutu en l'air Muse, quoi qu'il arrive. <rire> si je vous dis, je commence à vous dire, regardez comment Matthew Fox cligne des yeux dans Lost, c'est fini. Ah ouais. Chaque fois qu'il est perturbé, je fois qu'il y a Et il cligne des yeux comme un... Mais à fond quoi, toujours. Il a cette main qui vient qui fait... <rire> et c'est très intense, et ça marche bien, mais il le fait beaucoup. Et tu vois plus que ça, une fois que tu l'as remarqué. Mais il a un truc vraiment, notamment à partir du début de la saison 2, mm -hmm. il y a un truc qui va pas dans les yeux. Mais on sent bien, parce que ça, ça apporte à la folie du personnage qui, qui est incapable de lâcher prise, quoi. Et quand il est prisonnier au début de la saison 2 et tout ça, il, il devient... Et Tu vois dans ses yeux, j complètement, il y a sa tête qui trompe légèrement et ses yeux qui, qui vibrent un peu, waouh wow. ouais, C'est que déjà que la trappe, ça le dépassait. De savoir ce qu'il y a dans la trappe, ça le dépasse encore plus, Ouais, ah, ouais. Mais le mec, il est malmené, hein. De ouais. bout en bout. Mais du coup, Jack, tu as, as commencé à l'apprécier. Bah, maintenant, je l'apprécie beaucoup plus qu'il euh, ouais, y a des années de ça. Parce que je pense que en vieillissant, ouais. j'ai compris beaucoup plus les conflits qu'il avait euh, sur le fait de lâcher prise ou quoi, tu vois. Contrairement à toi, quand tu regardes Lost, t'as pas ce changement de curseur. Mmh. Je suis en train de réfléchir. si au deuxième visionnage. J'ai des gens qui m'ont moins emmerdé. Parce que des fois, tu... c'est vrai que sur un premier visionnage, tu as des attentes particulières. Mmh. Ce qui fait Il y a des trucs qui peuvent vraiment plus spontanément t'emmerder. Et au deuxième, tu t'attends presque à ce que ça t'emmerde, et finalement, tu dis oh, bon, ça allait. Du Bien, euh... peut-être le fait de ne pas revoir Walt. Dans ton deuxième visionnage, tu t'es dit, bon, à la limite, on s'en fout. Alors bah que au oui. premier visionnage, tu disais, mais on le revoit quand, ce gamin qui est, qui est bizarre Un truc qui m'a moins emmerdé au deuxième visionnage, c'est l'archétype du parent qui perd son enfant et qui va dire son nom à peu près 46 000 fois. À l'époque, moi, avec, avec des gens, c'était devenu un running gag de ouais. faire T'es ma What? What Le mec, il fait ça, mais juste tellement, mais c'est compréhensible en même Avec temps. la voix cassée, T'es <rire> ma Et ça m'a <rire> Ou non, t'es ok, bon j'ai compris ouais. Et deuxième vidéo, ça, bah, ça allait ouais, J'en ai plus à euh, sourire qu'autre chose bah, Je devrais pas sourire en fait, que son gamin soit enlevé <rire> C'était pas exactement ça que je voulais dire <rire> Mais voilà, non, c'est resté à, à peu près le même, euh, le même degré d'investissement émotionnel ouais. Ouais. Et surtout la saison 6 m'a bah, du coup moins frustré ouais. Parce que j'y allais en sachant qu'elle était à peu près avait à l'impreinte ouais. qu'elle m'avait laissé Et en étant plus peut-être bienveillant En faisant, euh, ok, je comprends mieux euh, pourquoi mais du coup, euh, voir euh, toutes les vidéos que tu as faites, notamment euh, celle sur la saison 3, ouais. avec tout le truc qu'il y a eu où ils ont obligé euh, Linda Lovecuse ouais. à continuer, c'était super éclairant sur pourquoi, sur ce ouais. qu'ils ont fait avec les cages des ours justement. Ah c'est ouais, euh, fou cette C'est dingue, c'est complètement dingue. Ouais. Et, mais Du coup, je comprends beaucoup mieux. Mais c'est vraiment typiquement le genre d'œuvre. Il y a des œuvres, et une œuvre, ça suffit elle-même. Mais c'est vrai que connaître son contexte de production, ça se passe à tout comme une autre perspective. Ouais. Tu devrais, tu as, as une partie de toi qui se focalise sur l'œuvre elle-même, mais dès que tu connais les trajectoires humaines derrière, tu as un regard différent parce que tu as de l'empathie non pas pour les personnages, mais aussi pour les gens qui ont fait la, ouais. la série. Et tu commences à dire, bah ouais, il y a un truc aussi de, de, de pardonner les erreurs, il y a un truc de. Ouais, bah okay. ouais, ouais. Tu m'as pas satisfait, mais en même temps, est-ce que je cherche à être satisfait quand je regarde ça Non, je cherche à vivre quelque chose. Donc ça comporte aussi des déceptions, ça, ça propose des vraies, vraies émotions. Ouais. Et au moins, euh, quand l'os fait des erreurs ou a des défauts, mais ils vont à 300% dedans. Et ils les vivent intensément, euh, juste, il euh, y a un côté un peu écorché dans cette série quand même, hein, dans la manière de l'écrire et la manière de la, la ouais. vivre. Hein. Ouais, surtout par bout, il y a des fois tu t'enchaînes quelques épisodes, tu dis, mais il s'est passé quoi à ce moment-là quoi ouais. Alors qu'ils vont reproduire peut-être les mêmes erreurs plus tard, mais ça va beaucoup mieux passer. Enfin bref, on va peut-être mmh. aller dans le cœur du chien, parce oh, que là aussi. on a déjà abordé beaucoup de choses. Donc, la partie grammaire visuelle de Lost. Première question, à mon avis, on va y passer du temps. François, c'est quoi la Bible visuelle de la <rire> C'est compliqué. Mais c'est pas une série qui brille par sa réalisation. Parce que c'est pas le genre de série où tu regardes en faisant... Putain, le mouvement de caméra, là Truc de fou. Parce que... Mais c'est une série qui est d'une homogénéité. La Bible visuelle... <rire> Il y a Mais déjà, qui... déjà il y a... Je... ne voulez pas lâcher plus. C'est une série qui est visuellement ultra homogène. Il n'y a pas un seul épisode qui dénote par rapport aux autres, j'ai l'impression, en termes de comment c'est filmé, est-ce que ça a l'air de faire partie de la même série euh, ou pas. C'est sûr. Et euh, j'ai l'impression que le seul épisode en fait qui a un peu plus de mise en scène, au sens où ils ont pris le temps de faire tel plan-séquence, tel truc, vraiment un, un fantasme de metteur en scène qui va dire mmh. ok, là je vais, faire, je vais me faire plaisir, bah, c'est le pilote en fait parce qu'il n'y avait pas la même logique, il produisait juste une œuvre, un pilote, un truc fini et il n'y avait pas tout le truc de production où, ok, il faut allonger, on a 23 épisodes à faire pour la saison, on a un peu plus, je ne sais plus et euh, du coup, JJ Brahms, bah, il a pris un peu le temps et tu sens que quitte à foutre la carlingue euh, à faire ce décor complètement dingue sur la plage de l'avion bah quand Jack surgit, et quand il se réveille, il surgit sur la plage et que tu n'entends pas l'avion, et d'un ce coup la caméra accule, tu entends l'avion et tu as ce plan-séquence au milieu des, des, euh, de tout ce qui se passe là, il y a de la mise en scène qui est notable en tout cas mais euh, pour le reste de, de la série, j'ai l'impression que c'est plus un truc d'efficacité avant tout. Mmh. Euh, y a, sur sur l'action, t'as énormément de Shaky Cam, ah bah, oui. qui est d'avoir ce truc qu'on avait dans la, surtout dans la première saison mais qu'il n'y a plus de trop après où il faisait ce fameux truc où il faisait semblant de courir en fait mais il faisait vrai. du sur place en faisant comme ça mais en bougeant <rire> beaucoup la caméra ça donne l'impression qu'il courait dans ouais. la jungle et ça marche bien en plus ouais parce que la jungle en fait c'est très épais comme végétation du coup euh, pour trouver un truc suffisamment grand pour suivre les gens faire un arrêt et les suivre en train de courir comme ça bah non tu le laisses sur place le mec tu fais ça et ça fonctionne du coup j'ai l'impression qu'ils ont dû trouver comme ils tournent énormément de trucs en extérieur ils ont dû trouver beaucoup de, de petites astuces comme ça pour ouais. euh, pour arriver à donner ce truc efficace tout en... Euh, tout en pouvant avoir de la gueule quoi. Mmh. Le truc ça, ça fait un petit peu des fois le défaut de Lost, c'est que quitte à faire cette shaky cam et à suivre vraiment avoir ce côté nerveux un peu caméra à l'épaule, il y a certaines scènes d'action où c'est un peu... c'est haché, c'est... Ah tu pas. Bon, y a pas de truc où je me suis dit putain ça ressemble à rien, je comprends rien. Mais c'est toujours très efficace, Il a jamais de... Fin de la saison 4 quand Saïd se bat contre Kimi par exemple, ça fait le job si tu veux. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est surcoté, c'est parce qu'ils n'avaient pas trop le temps et que du coup, il euh, n'y a pas de moment où vraiment ils vont se dire Tiens, putain, si je fais le moment de caméra comme ça, quand on vient de mettre cette patate, ça va être un truc de malade. Il y a juste un mec qui fait ça devant et qui fait, Allez, battez-vous maintenant <rire> mais, mais en même temps, c'est normal avec ce genre de, de contexte de production, tu ne peux pas vraiment faire autrement. Mais euh, c'est une série aussi qui, euh, qui s'attarde énormément, énormément sur les visages. Mmh. On sur, les des, yeux, sur les yeux et quand bah, quand tu as des acteurs comme Matthew Fox avec ses pupilles qui font ça, <rire> quand tu as Terry avec son visage qui raconte absolument tout ce qu'il a raconté sur l'être humain, et quand tu as des mecs comme ça, bah, tu, tu cadres comme ça. Du coup, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gros plans vraiment qui captent euh, l'humain là-dedans. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a une démarche assez naturaliste en fait. Déjà parce que bah, le contexte de production faisait qu'il devait être efficace et qu'il ouais. devait juste <rire> as ouais, assez je... filmé. filmer. En même temps, ça donne ce côté un peu très immersif. C'est pas trop esthétisé au sens où tu vas avoir juste à faire des super beaux plans très bien sculptés et t'es un peu extérieur au truc parce que tu dis oh c'est joli. Là, s'il y a un truc de t'es avec eux sur la plage quoi. Ouais, et t'aurais aimé toi faire... peut-être que ça soit un peu plus. avec sur la plage Non, <rire> ça soit ouais. un peu plus léché niveau. Non, non, non, non parce que ça fait exactement ce que ça a à faire et il n'y avait pas pour moi d'autres raisons à, de de, raisons de faire les trucs autrement. Vraiment, Autant pour des raisons pratiques que des raisons de. C'est assez naturaliste. Même si des fois il y a une fausse jungle de studio où tu lui ah, super Là, la fleur, ils l'ont choisi chez Ikea. <rire> Mais ça fait partie du truc, quoi. Mais du coup, il y a ce côté un peu caméra à l'épaule, toujours qui suit les personnages, où c'est toujours un petit peu, tu es dans l'action. Et c'est facile, on va dire, euh, dès que tu veux créer un petit peu d'implication, un peu d'incertitude, tu prends la caméra comme ça, tu la mets pas sur un trépied et. Mais ça fonctionne. Ah oui, bah c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les séries de l'époque en plus. Hein. Ouais. Quand on regarde 24 heures chrono, Prison Break, c'est tout... Euh... 24 heures chrono, c'est assez vénère ce côté-là. Ouais, vraiment... euh... Mais ils ont réussi quand même à trouver ce... enfin, c est, c est, cet équilibre euh, bon entre une sorte de shakey cam, mm. autant dans les scènes d'action que dans les scènes de, de vie, mm. ce que j'appelle la shakey cam sociale. Mm. <rire> C'est-à-dire, tu filmes juste des discussions en faisant ça, ce qui fait que waouh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est super intense ce qu'ils disent. Et le côté quand même lisible de l'action, à aucun moment je me suis dit que là c'était illisible dans son, dans son découpage, tu sais toujours ce qui se passe et, euh, et du, du coup je me suis effectivement demandé euh, à quoi ça ressemblerait Lost aujourd'hui dans un, une esthétique de série qui a été complètement parasité par tout le système de production Netflix avec un certain type d'équipement, un certain type de, de manière de faire, avec un certain type d'éclairage qui est super léché, qui est super efficace mais qui, qui ressemble à tout en fait, bah oui, toutes les séries se ressemblent. Ça, euh, déjà, je pense qu'aujourd'hui, il ferait l'erreur de mettre Lost en scope pour le donner ce côté cinématographique. On est sur une île mystérieuse, ça renvoie un certain imaginaire de cinéma d'aventure à old school. Donc, OK, on va faire du scope, ça donne ce côté se cacher un peu. Alors que c'est pas une série qui est faite pour le scope. C'est une série qui est sur la hauteur. Tu étais sur l'île, tu vois les monstres. Et ils sont toujours en train de voir ce monstre qui est trop grand pour eux. Il y a un truc, vraiment, un rapport à la verticalité. Et Quand on préparait cette vidéo, euh, on a parlé de Jurassic World, ouais. le, le numéro 2. Qui avait fait cette ouais. Qui est le premier Jurassic Park en fait qui est passé en scope. Euh, ce qui marche mieux dans, le deuxième, dans la deuxième partie du film Parce qu'ils sont plus sur l'île Et qu'ils sont dans un manoir où tout est beaucoup plus écrasé Les dinosaures sont littéralement en captivité Du coup on est beaucoup plus euh, à taille humaine Mais dès que es sur l'île en fait ça fonctionne plus ouais. ce, qui, ce qui est vraiment parlant pour moi C'est par exemple le rapport entre l'affiche De Jurassic World 2 et la scène C'est l'affiche où il a, ouais, ouais. Il les, ils sont dans la bulle Il y a le tyrannosaure et le volcan Derrière et l'affiche ça donne ce truc T'as ce, cette espèce de tiercé après les, les trois, et t'as quasiment le même plan dans le film sauf qu'il est en scope et tu perds ce rapport complètement waouh, wow. ce rapport vraiment où t'es écrasé par ce que tu vois du coup le format ça a vraiment vraiment un sens et là du coup je pense pas que ce soit vraiment posé la question à l'époque parce que faire des scopes ça se faisait pas à l'époque et c'est en fait Lost est en 1.78 sur 1 c'est ça le format de Lost et c'est vraiment le format télévisuel 16 neuvième de base quoi ah, du coup ils sont ancrés dans un système de production qui fonctionnait parfaitement pour eux. Et du coup, il y a combien de réalisateurs qui ont bossé sur Lost Il y en a une, une quinzaine, un truc comme je ça Je dirais une quinzaine, 15, mais 20. je ne sais pas. Ouais. Mais voilà, quel que soit le réalisateur, ça, le look et le feeling de la ouais. série reste le même. Parce que la vie, il est fou, tellement ouais. énorme. Ouais. Le, le réalisateur le plus, on va dire, celui qui a bossé le plus, c'est Jack Bender. Ouais, c'est lui. C'est ça c'est lui qui a fait The constante par exemple, ouais. qui a fait la plupart des épisodes finaux. Et qui a fait, ouais, c'est ça qui a fait souvent les premiers, les derniers, ouais. enfin euh, les, les épisodes clés. Ouais. Je pense que c'était vraiment le, le mec, le, le champion des réalisateurs, des metteurs en scène qui, qui bossait sur la série. Ouais. Et, Et il, il euh... fait partie des papas de l'Ostre. On n'en parle pas souvent parce que bah, c'est le gars derrière la caméra, mais euh, sans lui. Euh... Bah, c'est lui qui a dû pas mal aussi déterminer la Bible visuelle. c'est ça qui un. Après, je pense que JJ s'en a réalisé le pilote, il a quand même pas mal posé l'esthétique et le style qui ouais. viendra. Mais dès que Jack Bender arrive et qu'il commence la vraie série, ouais. celle qui est pas réalisée par JJ ça après le pilote, et eh bien d'un seul coup, tu dois prendre cette bible, mais tu dois l'adapter euh, au système de production d'une série. Ouais. Du coup, on a quoi, 14 000 plans à faire aujourd'hui <rire> On a juste encore une fois toute une saison à tourner en je ne sais pas combien de temps, ce qui est juste presque un, un cauchemar logistique, quoi. Du coup, il faut avoir ce, ce truc qu'Abraham s'est posé tout en l'adaptant à juste une efficacité totale. Et ils ont trouvé ce juste milieu qui, qui fonctionne super bien. <rire> Mais euh, c'est difficile de dire autre chose sur la Bible visuelle de Lost parce qu'elle fait exactement son, son job de bout en Ce truc qui change un tout petit peu, je trouve, au fil des saisons, c'est le rapport au côté parfois un peu de toc Ouais. Pour bon, ça, après on euh... va pouvoir en reparler un peu ouais. plus en détail. Okay. Alors, je <rire> euh, François, comment filme-t-on le mystère et comment s'en sort Lost Bonne question. Filmer le mystère. Il euh, y avait, bah, quand on en parlait, le premier truc qui m'était venu à l'esprit, c'était euh, Predator. Où en fait, euh, l'avantage de la jungle et d'une végétation aussi euh, touffue. Et C'est ce que disait en fait, d'ailleurs, McTiernan dans le making of de Predator, c'est que la vraie jungle, elle n'est pas du tout cinématographique. Parce que c'est tellement, si tu veux, euh, touffue et tellement serré, que tu pas d'allonge, en fait. Tu pas de... Tout est très as pas proche de place. en fait, t'as pas de place et vraiment même visuellement ça va pas loin quoi. Donc ils sont obligés d'adapter la jungle, la vraie jungle pour en faire quelque chose de plus cinématographique en faisant plus de place. Et, et euh, filmer le mystère, ce qui était bien dans le rapport à le mystère et la jungle, c'est que Predator, et il y a très longtemps j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est que là où le cinéma d'épouvante et le cinéma de mystère te mettent toujours la menace hors champ, euh, Predator il la mettait dans le champ puisque le prédateur était camouflé et invisible, et il était dans cette végétation qui est tellement touffue que de toute façon, même si t'as un mec habillé en rose, tu mettrais un petit peu de temps avant de le reparler parce qu'il y a tellement d'informations dans l'image que t'es... qu'est-ce qui se passe Du coup, il y avait ce truc vraiment de... ok, maintenant on va mettre la menace non plus hors champ, mais dans le champ et ça crée ce rapport à l'attention qui est juste... qu'est-ce que je regarde là Il y a un truc... Ça, ça crée un... C'est juste. ça te décale le regard, ça le restitue dans le champ et tu t as tout autant de, de mystère bah, Sauf que me... là, il euh, y a encore plus de. Pardon, vas-y. Non, non, enfin, bah, j'allais dire, je sais pas si tu te rappelles de ça sur les forums à l'époque, mais les gens, ils analysaient image par image de la jungle pour être sûr de pas voir quelque chose. Ouais. Ah ouais, bah, en même temps, oui. C'était fou, coup, et ouais, je te jure, des fois, les gens croyaient voir des trucs, hein, même moi, je disais, ouais, mais il ouais. y a un truc, mais il y avait rien. avait des trucs de paradolie, avais <rire> des trucs ouais, de ça, feuilles, ça faisait une ça, tronche et exactement. Des Ah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, dans Lost, j'ai l'impression qu'ils ont repris un petit peu cet esprit-là. Ouais. Même s'il y a moins le truc de. Ils avaient pas le temps de faire un job aussi on va dire découpé et aussi euh, qui demande quand même une mise en place très grande qu'un qu film comme créateur forcément mais il y a toujours eu ce, ce, ce côté où euh, quand les personnages sont en train de regarder dans la jungle ce qui se passe et où est la fumée noire qui les poursuit ou euh, machin, il y a toujours ce rapport, grâce à l'élément de, de jungle, de, de tension qui est, est nérante à cet environnement quoi, t es juste toujours là mais est-ce que... Ah, mais en tant que spectateur sans aller sur les forums t'es juste, tu suranalyses absolument tout et du coup, le, le mystère, ils l'ont créé grâce à ça, déjà. Et ils ont bien exploité l'élément de jungle, grâce au sound design. On en parle, on a on pas on parlé, mais... ouais. <rire> Du coup, je vais me reterre, au lieu de... Alors ça, on en a plus ou moins parlé tout à l'heure. Penses-tu que si la série sortait aujourd'hui, sa réalisation, voire même son format, serait différent Sinon, on peut même parler de... Est-ce que Lindelof aurait un style beaucoup plus Leftovers Hum. C'est difficile de dire. À parce que alors acteur, moi ouais. je te dis ça parce que je sais pas si tu le ressens comme ça. Pour moi Lost le mystère c'est l'excitation. Alors dans Leftovers le mystère c'est pas quelque chose de bien. Hum. Tu vois est-ce qu'il aurait fait Lost peut-être comme ça genre qu'est-ce que c'est Lost si le mystère c'est pas bien. de euh, <rire> question. Ouais. En même temps Lost a sa propre logique. Je pense que même l'évolution de Lindelof, euh, je pense qu'il a tout à fait saisi en fait ce qui était le cœur de la série. Ce que devait être l'excitation dedans. Du coup, déjà, si tu lui demandais de refaire l'os aujourd'hui, il dirait « Non <rire> !» Non Il n'y a pas moyen, juste arrêtez de m'emmerder. Et je ne pense pas qu'il le ferait si différemment. Ouais. Je pense qu'avec le contexte de production, peut-être qu'il galérerait justement à garder intact ce cœur de la série mm -hmm. et comment ça se traduit en termes de grammaire visuelle dont on a parlé. Là où euh, le système de production à la Netflix, à la... je prends Netflix, mais c'est l'exemple le plus le plus parlant, mais okay. c'est le... ce système de production en général. Là où ça lui imposerait une logique différente. Donc peut-être justement il devrait lutter pour garder ce, ce truc un peu euh, qui était déjà là dans, dans l'origine. Mais après comme Lost est tellement ancré si tu veux, dans un moment de vie pour Lindelof et une certaine manière d'avoir expérimenté ça à ce moment-là, parce que Lost en fait c'est une série qui est tellement ancrée dans son temps. Quand les, ou internet tel qu'on qu le connaît aujourd'hui, vraiment commençait à peine ouais. comment ils se sont trouvés juste complètement pris dans ce flot cette tempête de, de différentes choses, ce rapport au public ce, que, en fait c'est très très compliqué de dire euh, ce que ça pourrait être aujourd'hui parce que ça ne serait pas aujourd'hui, je pense ouais. ça, ça, serait, ça serait complètement différent euh, ou ça serait pas Lost en, ouais, en, ça en serait peut-être une série avec 10 épisodes par saison et 3-4 mystères, pas plus, ouais. plus tu vois, je sais pas. Bah ouais, ouais complètement du coup, le mois de 2005 aurait fait « Ah ok, c'est bon, on sait qui est la famille Noire » à la fin du deuxième épisode, ouais. euh, je suis content. Mais euh, ouais, du coup, c'est tellement ancré. Tu sais, c'est la série vraiment bon, qui a chopé l'air du temps de la manière la plus involontaire et la manière la plus premier degré et innocente qui soit. Mmh. Ce qui fait que c'est presque un paratonnerre pour moi du, du milieu des années 2000. <rire> et aujourd'hui, en fait, j'ai même du mal à me poser la question parce que Dandeloff ne ferait pas Lost peut-être. Bah, ce qui marche euh, super bien avec la première saison, c'est que donc déjà euh, à l'époque il y avait Castaway qui venait de sortir. Et, euh, ah putain, ouais. ouais c est, c est, ça a été une des inspirations de ABC qui voulait une série dans cette ambiance-là. donc euh, au départ, Abraham, Abrams il a dit Promis, il n'y aura pas de mystère, ça sera un Castaway en série. Enfin, ouais, ça c'est une hein histoire encore. Ouais, ouais. <rire> non, un mystère, mais qu'est-ce qu'il <rire> Il savait quelle série il faisait. Hein et euh, deuxièmement, à l'époque c'était le début de la télé-réalité. Qui ouais. se démocratisait un peu partout. Et la première saison, elle a vachement ce côté. Euh, on a des gens sur une plage, qu'est-ce qu'ils font, ah oui, oui. qui va aux grottes, qui aime qui. Euh, bah, tu là Sur la l'émission télé. Enfin, le Colorado oui, C'est né avant ou après C'est juste avant, il me semble. Juste avant Ouais, ça doit être 2-3 ans avant. Et euh, en tout cas, il y avait une fascination de Monsieur Tout Le Monde à l'époque pour la première saison de Lost parce qu'elle faisait aussi ouais. très télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on... il y a beaucoup de choses qu'on s'apprête Genre on ferait vraiment fond. des saisons de 5-10 épisodes et on s'emmerderait pas je pense à montrer le train-train des gens sur la plage Bah ouais, bah déjà c'est ça ce que tu disais déjà les... Même le rapport à ce qu'il une saison a changé tellement ouais. Les saisons, les Ces trucs de fin 3-24 épisodes hein, C'est ouais. ouf aujourd'hui Aujourd'hui tu fais des saisons de ouais, 8-10 épisodes ouais, quoi, à compléter hein. Donc le... la manière de raconter une histoire s'étale sur un temps complètement différent les, justement bah, le fait que Lost existait à cette époque, ça a pas mal vraiment euh, façonné ce qui est devenu l'industrie audiovisuelle aujourd'hui et ouais. comment on fait les séries. Et du coup... Euh... Ouais, c'est compliqué à dire. <rire> Très compliqué, bon, jeu, on passe hein. à la prochaine <rire> question. Je vais changer encore, à... je vais mettre Hurley. On va ouais, faire un turnover. <rire> les épisodes fillers. Comme, par exemple, l'épisode sur le tatouage de Jack, sur Nikki et Paolo, sur Claire qui cherche une mouette pendant tout un épisode, ah ou, putain, encore... <rire> ou encore ouais. l'épisode où Hurley cherche à redémarrer un van Dharma. Ces épisodes sont souvent critiqués. S'en ouais. sortir ils tout de même dans leur forme, ou sont-ils réalisés à l'arrache Bah non, tu vois, j'en ai revu quelques-uns, bah non. Mais je suis d'accord avec toi. Ils sont, ils sont réalisés comme... Exactement comme la, avec le même niveau de qualité que le reste de la série. Mmh. Après, ce que j'aime pas, c'est ce que ça raconte. Ouais, parce que les gens voulaient des, que le récit avance, ils voulaient des réponses. Donc, dès qu'un truc faisait un peu de surplace sur le fil rouge, bah, ça énervait tout le monde. Quoi. <rire> comme moi face à l'épisode 1 euh, en 2005. Mais, euh, mais du coup, non, les fillers, en fait plus qu'être euh, complètement honorable, il y a certains fillers qui sont excellents, je pense. Ben bah, moi, oh. l'épisode de Hurley qui veut redémarrer son van, c'est un de mes épisodes préférés de la série. Mais ça arrive. Mais moi, le moment où euh, Sawyer et Jin sont en train de boire oui, de la bière, qu'il arrive et qu'il fait « tais-toi, homme redneck », il fait « toucher ». La manière de dire « toucher » m'a fait rire pendant des années, quoi. Parce qu'après, il sait même pas pourquoi il a dit « toucher ». Ça coupe ouais, juste, ça rentre parce a cette espèce de renvoi de bière. <rire> Mais il y a celui-là, il y a Nicky et Paolo, dont on oui. avait parlé. Et l'épisode en lui-même, je ne l'aime pas trop, mais le fait qu'ils aient buté Nicky et Paolo, qu'apparemment, tu m'avais oui, dit Oui, en fait, est... l'anecdote derrière cet épisode, c'est qu'à l'époque, pour la saison 3, ils avaient à peine 3 semaines d'avance quand ils filmaient un épisode, et il venait d'y avoir le retour des spectateurs qui n'aimaient pas du tout Nicky et Paolo. Et ils se sont dit, bah, on va faire un épisode vraiment qui a été écrit à une ou deux semaines avant de le filmer, qui n'était pas du tout prévu, dans le seul but de, de les tuer, quoi. Bah c'est fou Bah ouais, carrément. Surtout que l'épisode en lui-même, t'es en mode, oui, bon, ok. La fin, la manière dont il butent, <rire> Niki et Paolo, je pense que ça nous a tous marqués. Et ah ah vois, oui C'est un, un moment de notes, tu fais... ah, <rire> ils ont que tu, tu le gardes parce que c'est juste tellement génialement horrible, ah, cette, euh, cette fin. Je sais pas ce que t'en penses, toi, c'est <rire> horrible Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu une mise en abîme dans cet épisode, avec, euh, en fait, on voit que Nikki travaille sur une série euh, tu l'as en tête un peu l'épisode, elle euh... travaille sur une... Elle est actrice, oh, oui. donc. Le... Ouais. Et, euh... et avec le, la complicité de Paolo, ouais, Voilà. De et ben en fait, c'est qu'il y a tout ce truc de euh, « Ouais, t'inquiète, euh, si le public t'aimera, on te fera revenir et tout », il lui dit ça, alors que dans la vraie vie, justement, il se débarrasse d'elle parce que le, les spectateurs l'aiment pas. Enfin, c'est marrant cette écho un peu. Ouais, bah ouais. Mais du coup, les filles-là, sont... Bon, l'épisode du tatouage de Jack... <rire> J'aimerais même pouvoir le défendre, mais il me fait un peu chier aussi. <rire> mais euh, non, il y a... Bah, en fait, quitte à... C'est marrant parce que ces fils dont on parle, c'est vraiment le milieu de saison 3. Ouais. Et ça correspondait au moment que tu décrivais de... Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en attendant, qu'on nous dise où on va C'est ça. Et du coup, quitte à faire ça, ils, sont, ils ont réussi quand même à, des, à avoir quelques idées. Et un épisode comme celui du Van, ça fait absolument pas avancer l'intrigue de la série, mais ça te fait avancer ton empathie envers les personnages. Et quitte à faire ça, ils sont concentrés vraiment sur... On a développé ces personnages et le fait que vraiment vous tenez à eux. Donc... Mm. Et la, la peur de les perdre et la peur de ce qui va leur arriver est complètement décuplée. Donc sur euh, pas mal de fillers, bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre, ils ont réussi quand même à, à retourner en fait cette faiblesse en quelque chose qui, euh, qui est assez mémorable dans la série. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Pour moi, toucher. <rire> C'est devenu une expression que, que j'affectionne. La dernière saison de Lost. Qu'on l'aime ou non, est bien différente au niveau de l'écriture. Trouves-tu que la Bible visuelle de la série est aussi changée à ce moment-là Pas tant que ça. Euh... C'est plus la, ce, que dirais, ce qui a changé, c'est plus le rapport à la production value. C'est une... la mise en scène en elle-même change pas des masses. Euh... Même si je suis sûr qu'il y a quand même une petite évolution et que faudrait que revoir en fait la saison en entière. La et... saison, pour moi en tout cas, tout va beaucoup plus vite. Ouais. Genre elle est beaucoup moins posée que les autres. Ah bah ouais, c'est... Euh... Mais après, ça a, de... ça a toujours été un, un, une sorte de paradoxe, je suis toujours demandé, c'est marrant, tu vas me dire ce que t'en penses, est-ce que la saison 6, il lui manque des épisodes pour vraiment bien euh, la rendre cohérente et complète, ou au contraire, c'est qu'elle a trop d'épisodes devant son merde J'arrive pas à savoir. Bah, <rire> L'épisode de background sur euh, Jacob et le en je voudrais bien un, un, un corbeil. Ah oui pas qu'il est mauvais en tant qu'épisode, mais en termes de lore de la série, de mythologie, mmh. il n'y avait pas besoin de ça je trouve. Ouais. Enfin, quitte à garder un mystère, bah, en fait, ce qui, ce qui fonctionnait moins, c'est qu'il y avait tellement de questions en fait, à qui ils se sentaient obligés d'apporter une réponse, ouais. pour justement pas trop euh, enfin, satisfaire un max de gens, ce qui n'a pas fonctionné, qu'ils se sont sentis obligés de répondre à des trucs qui auraient mieux fait de rester un nombre. Ce qui fait que... Ouais. Bah, pour la roue, par exemple, on a l'homme en noir qui dit euh, « bah, Je vais relier cette roue à un système d'eau. » Et c'est tout. C'est ça la réponse de... <rire> enfin, tu vois Est-ce est qu'on avait besoin de ça Ouais, mais non. <rire> non. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas focalisés sur les mystères les plus importants sur le long ah, terme de la série ouais. et qu'ils ont juste... Euh... Je, je m'en fous de savoir qu'il y a un bouchon au fond de l'île, Enfin, Personnellement, ça ne m'intéresse ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh... C'est vrai qu'elle a, a quand même une texture différente, c'est aussi peut-être parce que, elle paraît plus, dans mon souvenir, elle paraît plus toque. Mm. Euh, le rapport aux effets spéciaux. Jusque-là, les effets spéciaux, a, ils n'étaient pas très heureux souvent, mais ils savaient justement les utiliser avec, euh, avec parcimonie, et tu t'y attachais pas trop. Par exemple, à la fin de la saison 4, quand l'hélicoptère se crache dans oui espèce de vieux truc numérique avec l'hélicoptère qui fait ça, mais tu te rends compte, ils ont gardé des quarts de seconde de plan pour pas trop le montrer, ça paraît toujours un petit, mais bon, ça passe. Et dans le quatrième, vu qu'ils partent dans la mythologie de la série, avec tout ce côté... Euh... Règle les plans déjà avec le sous-marin dans l'eau, ils sont pas très beaux à ouais, aujourd'hui. Hein. <rire> non, non, c'est juste que ils ont essayé de faire vraiment beaucoup plus par la poudre sur ce genre de truc, alors que j'avais pas l'impression que avaient avait plus de budget. peut-être qu'ils l'ont moins bien utilisé, je sais pas. Mais euh, tout le rapport aussi à la lumière dans l'île, par rapport au... Euh... Je, je sais pas, de ce qui me dérange aussi dans le truc de, sur l'épisode sur le background entre Jacob et... Et l'avant-noir, c'est qu'on tombe aussi dans une esthétique un petit peu, mais euh, il porte des haillons, c'est <rire> ancien, il y a un truc. Euh, ouais, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Film d'époque, mais qui est un petit peu qui mériterait justement une autre esthétique que celle de Lost, pour, euh, parce que le côté oui. naturaliste fonctionne pas très bien avec euh, ces, ces haillons qui ont l'air d'avoir été mis sur les épaules des acteurs deux minutes avant la prise <rire> par le département costume. Tenez, ah, oui, je viens de coudre. Mais alors, cependant, je sais pas ce que t'en penses. Pourtant, dans quelques épisodes avant, il y a l'épisode sur le passé de Richard qui se passe au. Mmh. 7ème, qui 18 bien ouais. ouais pourtant il fonctionne bien, donc mmh. c'est bizarre Peut-être parce que... ouais. Peut-être c'est un épisode plus sombre, vu qu'il est souvent dans la cale du... C'est ce moment-là où il est dans la cale du vaisseau, qu'il est prisonnier... Ouais, c'est ça, ouais. Il y a peut-être un truc plus sombre dans cet épisode qui fait mieux passer... Euh... Parce que Lost, c'est quand même une série qui est très éclairée. Il euh, y, y a énormément de lumière du jour et tout ça, donc c'est... Il cache... À part les scènes de jungle de studio où ils sont avec leur torche... Euh... Oui. Où ils jouent plus sur l'éclair obscur, c'est une série où qui... Justement, on joue beaucoup sur le mystère et c'est là que l'environnement de la jungle est du pain béni pour eux c'est parce que c'est une série qui est très peu sombre ce qui est pas plus mal parce que souvent ils ont tendance sur les séries où ils ont pas le budget d'une super production hollywoodienne à tellement vouloir cacher dans les ondes que tu vois plus rien et ça c'est un truc que j'aime pas du tout justement les, les nuits mal éclairées ou les moments ah ouais. sombres mal éclairés et du coup, la, Lost, j'en garde un, un mystère éclairé finalement c'est ça le, le truc de la série, c'est très paradoxal. quand tu penses, parce que tu penses mystère, tu penses clair-obscur, tu penses nuit la... la menace qui se cache dans l'ombre, là c'est pas le cas dans Lost, c'est très vrai. peu vrai. et euh, du coup quand t'as des, des, des épisodes qui passent plus dans l'ombre je pense que l'épisode de Jacob et... l'épisode du sur le background entre Jacob et la euh, noir aurait gagné à être moins montré ou à avoir plus à côté non. un peu, oh, je sais pas, en fumée. Euh, là où celui sur, sur Richard, dans mes souvenirs, il y a plus ce côté, euh, je suis dans une tempête sur un bateau, ouais. ensuite je suis dans la cale. Donc tu vois pas trop on fait ce qui se passe, ça tu ça vois va. juste un mec paumé. Et puis il qui... y a aussi le fait, que... bien, <rire> le fait que Richard, on, on s'attache de ouf à lui je trouve. Hum. Et euh, du coup c'est très axé sur euh, son passé, on a envie de savoir comment il est devenu comme ça. Alors que Jacob et l'homme en noir, ils ont du mal à nous les faire aimer. Ben ouais, et ouais. du coup, donc il nous montre plein de choses sur l'île de l'époque, mais ça ça fonctionne bah, pas. Paradoxalement, moi je m'attache beaucoup plus à l'homme noir qu'à Jacob. Pas pour leur, euh, leurs opinions idéologiques euh, ou ce qu'ils veulent faire, mais en termes de. Euh, l'homme noir est beaucoup plus humain. Jacob il a ce côté très éthéré, très. Je suis bien intentionné, mais je suis juste, j'ai des choix difficiles à faire, donc en fait je vais pas montrer mon humanité et je vais être très cruel dans ma manière de faire les choses. Et la manière qu'il y a l'acteur de le jeu aussi avec ses yeux mi-clos, tous ans, pas, pas Il est là sans être là en fait. Euh... Ce qui fait que c'est très difficile de s'accrocher, de s'attacher à Jacob. Après, c'est les choix aussi qui sont faits dans la série, ou le choix de, de la manière de le jouer, j'imagine. Mais celui, l'Amband Noir, il a un nom, bande Noir Je ne sais même plus. Non, non, il a pas de nom. Non. Enfin, ouais. sur certains sites, tu peux trouver euh, Esso comme prénom. Esso Esso ouais, ou chez... Alors, je sais pas si ça se prononce <rire> comme ça, mais c'est le frère de Jacob dans la Bible. D'accord. Ouais. Okay. Ou euh, peut-être que ça se dit Essaü ou Essaou, mais En même temps, il gagnerait bien, pas... Ouais. Ça me fait toujours marrer sur un truc où à la fin il s'appelait Jean-Paul. C'est vraiment des voilà, bon, je voulais dire un nom, comme dans Doctor Who quoi. Il y a tout un mystère autour du nom de auto, euh, du Docteur. Heureusement qu'il ne révèle pas, t'imagines quoi. C'est bah, il s'appelle euh, Eud. Ah ouais, bah, je Mais pense t'as euh... vu Banshee aussi, c'est pareil. Tu sais jamais, ah, le... tu sais jamais le, le nom du personnage principal. Mais bon, on va peut-être pas spoiler d'autres séries. Mais du coup, euh, Richard, euh, ouais, c'est vrai qu'il est très attachant. Je pensais que son épisode de background euh, pourrait dire « Est-ce qu'il porte du mascara pour de vrai <rire> ou pas ?» Tu as vu <rire> cette interview où l'acteur, on lui a demandé, sur euh, il était interviewé, ah, « que... euh, vous, vous portez du mascara ou pas ?» Il a dit « bah non, il, il, quelqu'un lui a donné une serviette pour qu'il fasse ça et prouve qu'en fait, ce que n'est ah, pas, pas du mascara. » Ah ouais Ouais ouais c'est une ah, interview moi, sur un plateau américain à la con, euh, je sais plus. Ah mais j'ai toujours cru qu'il en mettait. Non, c'est naturel. Et en fait, le mec prend sa serviette comme ça, tu, ça le fait chier parce que tu sens qu'il y a beaucoup, toute sa vie, on lui a demandé s'il portait du mascara. Et là, il, il fait ça, il montre qu'il voilà. C'est... Richard ne porte pas de mascara. Putain. <rire> Mais quand tu le vois dans Dark Knight où il joue le maire de Gotham, ah, bah, ouais. il y a toujours ce, ce look-là. C'est juste ses yeux. Ils sont comme ça. Un dernier truc sur le fait que la saison 6 soit un peu toc ou... Ouais. Et... Je sais pas, ouais. Parce que alors y a... moi, je trouve qu'il y a le temple aussi, qui ouais. parfois, euh, sur certains plans... Euh... Et ça gagne... Ouais, ça gagnerait vraiment... Déqui... Ouais. Ouais. Plus caché, la, caché dans les ténèbres. Le, le phare aussi. Mm. Ah le phare il fait vraiment très très toc. C'est vrai, mais en fait dès... Mais tout euh, ça c'est la saison 6 hein. Mais dans la, dans la série entière, dès qu'ils veulent montrer un truc un peu mythologique, mais vraiment en pleine lumière, ouais. tu sens vraiment le truc en polystyrène quoi. Et euh, ça le faisait pas trop jusqu'à présent parce qu'il y avait peu de ces trucs mythologiques. Mais dès la fin de saison 4, quand, je, quand Ben va tourner la roue, pour regarder mm. la roue voilà ah, je trouve ça, tu, ça tu marche vois. plutôt moi Bah voilà, ouais, parce que c'est juste un petit truc, oui, enfin, voilà. un petit truc, mais euh, pas, on met pas trop la sang dessus pendant un épisode entier. Tout oui, cette roue, ça. tout ça, quand tu regardes bien la roue, c'est vraiment éclairé uniformément quoi, tu vois absolument oui. tout et tu vois vraiment... En, si tu, vraiment tu regardes de près, tu, bon, tu c'est très accessoire quoi. Mm. Mais dans la saison 6, c'est un donné qu'ils ont essayé de, de gonfler le truc, mais de faire y... tout un temple, de faire ci, de faire ça. Et bah tout de suite, tu le mets dans la lumière, bah tu fais... Okay. Mais que la plupart Avec les des... autres, leurs petits haillons là, qui sont euh, très propres. <rire> c'est que la plupart des constructions euh, des, des autres saisons, c'était toujours du métal. Les trappes, c'est du ouais. métal, les stations d'Arma, tout ça. Là, la pierre, euh, c'est ouais. compliqué, hein, la pierre. Peut-être hein. qu'ils ont essayé de faire une distinction visuelle entre l'univers d'Arma et l'univers des autres. Ouais, qui se sont entrecroisés pas mal, mais justement, qu'est-ce qui vient d'où Du coup, il euh, y a plus côté métallisé, il y a plus côté pierreux chez, euh, chez les autres. Tandis que ben, voilà, le temple ils sont pas construit en vrai pierre Ils ne pas trop le temps pour faire ça Mais euh, ouais, je pense que vraiment ça, ça tient à ça euh, C'est juste qu'ils ont essayé vraiment de, de pousser la série un petit peu là où ils pensaient que les gens voulaient que ça aille. Mmh. et Sauf que la bible visuelle de la série n'était pas faite pour ça Ça, ça c'est pas mal Et du coup euh, ben, ils se sont fait prendre au piège de, de ce paradoxe complet dans lequel le studio et les spectateurs les ont mis à tous les niveaux même visuels du coup euh, des autres arrive avec des penaiers et... une lumière je tiens juste de là c'est pas juste tu vois tout c'est un truc qui euh, qu a... Qu a rendu le Seigneur Zeno si crédible c'est que absolument toutes les pièces d'armure toutes les armes et tout ça étaient... elles avaient cette patine ouais. d'époque ils ont mis vraiment l'accent sur le fait que absolument tous les accessoires et tous les trucs bon, là, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup d'argent et le temps pour le faire pour que ce truc ait un... tout a vécu en fait et quand tu vois en fait tous les trucs mythologiques mmh. de Lost T'as pas l'impression que ça a vécu, visuellement. Oui. Et c'est ça le, le très souci. Triste. Mm. En tout cas, pour l'anecdote, Across the Sea, donc l'épisode euh, qui se passe 2000 ans avant avec Jacob et tout, euh, c'est l'épisode dont Lindelof a le plus honte. Ah ouais, ouais. Attends, du coup, c'est celui sur, sur le retour sur Jacob et c'est... Ouais, c'est et... ça, euh, qui se passe 2000 ans. Bah, ça m'étonne pas, ouais. Parce que ça sent pas... Euh, tu sens que c'est pas l'épisode fait pour les bonnes raisons. Si ouais. c'était vraiment cool. le cahier des charges qu'on lui a imposé pour finir ce, ce truc et... Ouais, euh... ah, ça m'étonne pas. Oh, de Lost, putain il a dû en chier, hein, <rire> putain, cette période de vie ça a pas dû être compliqué pour lui, ça a pas dû être aisé. Peux-tu nous parler, je savais que tu avais envie de nous en parler, peux-tu nous parler du son dans Lost yeah. The sound design. Euh, bah en fait, en, on en parlait dans le, le cut récent qu'on a fait sur Matrix, où je disais que les musiques de Matrix et de Lost ont ça en commun qu'en plus d'être de... de... <rire> qu de, de, des musiques au sens traditionnel du terme et les musiques émotionnelles de Lost sont parmi les plus, les plus belles qu'il y ait jamais eu dans des séries mais la, la musique contient énormément de sound design et c'est fou à quel point en fait Lost s'est construite l'implication et on parlait de comment construire la, la terreur et le mystère visuellement mais la, toute la, la grammaire sonore de, de Lost justement j'ai cherché un petit peu sur internet euh, qui avait bossé là-dessus Est-ce que le, la, le, ouais. le département son, Qui euh, quelqu'un a chapeauté Quelqu'un qui peut se targuer d'être à l'origine à des, des sons de Lost Ou ouais, ouais. tu m'avais dit qu'ils avaient tapé sur des carlingues pour faire certains, ouais, certains euh, trucs y a, euh, euh, il y a beaucoup de sons de la première saison, euh, où Gaquino, euh, il avait vraiment des bouts de carcasse dans son studio, et puis il essayait, il faisait des petites percues dessus. Mais c'est parfait, parce qu'ils ont créé ce, ce son, mais même les, les... plus aussi les virgules sonores ouais. Ouais. <rire> <rire> Personne n'a jamais refait ça. Euh, c'est même pas des trucs que tu retrouves en banque de sons comme le font la plupart des séries ou ah, des, des films où tu, tu prends un son, tu le tords un petit peu, tu lui donnes une texture un peu différente et ça passe, mais tu le réidentifies, tu l'as vu quelque part. Lost, ces sons n'ont jamais été faits avant, ils n'ont jamais été faits après. Quoi. Et ce genre de truc aurait pu extrêmement mal vieillir en plus. Et Ça n'a pas euh, mal vieilli, c'est -ce bizarre. Hein mais c'est génial parce que le. Tadamana ce genre de truc. Ça peut mal vieillir déjà en termes de style, mais ça peut aussi avoir un côté un peu ridicule. Mmh. Ben c'est oui. comme le « Tu sais, bah des trucs qui sont tellement créés dans l'imaginaire collectif que tu fais « ok, bon, j'ai compris ». Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas été réutilisé ouais. qu'il marche encore aujourd'hui en fait. C'est ça, oui. Et même dans le contexte de la série, ça, pour, ça, ça joue... Mais Lost a cette capacité quand même à hein, jouer entre le drame et le côté un peu... <rire> je sais pas comment décrire ouais, cette ouais. tronche, mais voilà, je, je la fais en tant que tronche du coup. Ce qui fait que ça marche, parce que t'es toujours un petit peu sur la, sur la corde raide entre les ouais. deux et ça fait passer tous ces trucs qui sont à la fois... le euh, bah, côté très cliché finalement, je, je reviens aux influences un petit peu film d'aventure pop des années euh, 40-50 mmh. et ben bah, on retourne dans cet imaginaire-là et c'est ça que je disais sur le côté aussi euh, très premier degré vraiment déjà dans l'empathie qu'il a pour ces personnages et pour leur trajectoire émotionnelle euh, de Lindelof et de Cuse, que j'oublie depuis le début de la vidéo mais il <rire> était toujours là, le, le Cuse ouais, On l'oublie un peu trop mais du coup, il euh, y a ce premier degré aussi par rapport à, à ses effets, et ça fonctionne, ça fonctionne tellement bien. Enfin, il y a quel autre générique de série, de l'histoire de la télévision peut se targuer de ne pas être un générique avec une musique identifiable, mais être un générique, un des génériques les plus mémorables de toute l'histoire de la télé Il y a des génériques comme ça qui prennent, qui prennent le parti de ne pas faire un truc mémorable, ou qui te mettent juste le titre, euh, ou alors qui te mettent le titre sur une musique différente qui est ancrée dans l'épisode sur lequel euh, le truc est mis. Mais Lost, c'est le seul qui pas, que tu ne peux pas flotter. C'est vrai. Que tu veux pas. Mais qui est juste. Et La, la musique du générique, elle vient d'Abrams, qui avait euh, trafiqué ça euh, sur son PC. Donc je me demande si. Sérieux les... vir... Ouais, c'est Abrams qui fait. Et donc je me demande si euh, les virgules sonores, on ne doit pas Abrams aussi. Puisqu'elles y sont dès le pilote. Ouais. Peut-être c'était lui. Putain, euh, c'est juste... fou. Tu vois, parce que. Tout le monde a longtemps considéré que c'était la série de J.J. Abrams, Lost. Mm. Donc tu Non <rire> Non Et on a presque tendance, même maintenant j'ai l'impression, à sous-estimer son implication, ouais, le rôle qu'il a eu vrai. dans ce qui est devenu la série. Alors qu'en fait, bah, tu vois, ce que tu me dis là, ça me rééquilibre un peu aussi ouais. le truc. Je fais, oh, mais en fait, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que Abrams, il a créé toute la Bible de la première saison de Lost, et il était surtout là au pilote, et que même s'il n'a pas touché au reste de la série, il était quand même un peu là, mais pas trop là, ouais. il supervisait, tout ça. Et il a quand même, alors il me semble, soit réalisé, soit écrit, je ne sais plus, le premier épisode de la saison 3 où Jack est dans la cage... Euh, écrit alors. Parce que j'ai regardé justement okay. rapidement la les, les liste de. Okay, de donc, bah, il a et écrit pas... cet épisode-là, et euh... c'est à partir de la saison 4 où vraiment, euh, Abrams n'est même plus au générique. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a certaines interviews où il est presque gavé, qu'on lui reparle de là. C'est si mmh. lui... pas, pas de la série Mais oui, <rire> c'est c'est euh... ça en fait. Demandez aux autres mecs, quoi mmh. Mais ok, ok ouais. Donc lui, il aurait fait les virgules sonores... Euh... Alors, ça, je sur, sais pas, euh, en tout cas, le générique. Sur Garabin, <rire> <rire> le générique, c'est lui en tout cas. Putain, impressionnant, ok. Mais du coup, en termes. J'ai pas trouvé de trucs euh, probants sur le sound design et sur qui aurait pu euh, chapeauter ça. Mm -hmm. ou... Peut-être, effectivement, c'était déjà Abrams qui a apporté sa, sa petite touche. Euh, merde, euh, Gachino, ouais, Gachino Moi, je dis Gachino, mais Giacchino. je sais pas si c'est un sandy comme ça. Qui a, a apporté son lot de sound design par la musique mm -hmm avec tout ce qu'il a fait, en termes de percussif et en termes d'ambiance et que finalement, euh, ce qu'a fait le département son n'a été qu'une continuité de ça où il n'y avait plus de gens, il y avait plus quelqu'un on va dire qui, qui chapeautait créativement le son mais c'était juste une continuité de ce qui avait déjà été posé qui était à peu près euh, tout ce dont ils avaient besoin, j'imagine mais euh, j'utilise beaucoup de sons de los dans, dans mes vidéos le... <rire> des, des flashbacks, hein, tout le ouais. monde l'utilise euh, de manière euh, tôt ou tard mais celui-là j'ai pas mal utilisé mais le problème, entre guillemets, c'est que par notre activité de <rire> si on utilisait ouais. les 100 de Lost, tout le monde sait d'où ça vient. <rire> Immédiatement, justement, c'est tellement iconique, voilà. du coup, euh, faut l'utiliser. Mais c'est peut-être pour ça que Amérique. personne n'a réutilisé ça, parce que ça sonne trop Lost. Hein. Exactement. Mais tu disais qu'il y, enfin, qu bah, qu y avait des rumeurs de suite. Enfin, euh, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs de suite. Chez euh... ABC, ça se. ça discute pas mal là-dessus. Mais... En même temps, je suis presque étonné qu'un truc n'ait pas été annoncé avant, quoi. Ouais. Mais enfin, de toute ça, on va en parler aussi ouais. pour la suite. Et euh, dernière chose sur, euh, sur euh, les musiques et son sound design, on avait parlé entre nous il y a quelques jours, que pour moi, Lost, c'est la première série qui a des thèmes pour les personnages. Mm. Et euh, c'est vrai que si je repense à, aux séries d'avant 2004, même dans des séries qui ont cartonné, euh, genre euh, même dans Buffy ou Stargate, t'as pas de... T'as des thèmes pour, euh, pour un groupe ah non, de enfin, personnages ouais. Ou un thème ouais, un thème d'action Ouais, t'as un thème, thème d'action Dans Stargate, tu peux même retrouver des thèmes euh, de couple T'as ouais. le thème de euh, Sam et Jack Mais t'as pas de thème Alors que dans Lost, tu me dis Locke, euh, je pense au thème de Locke Tu me dis euh, Kate. je pense au thème de Kate. Mm. Ça, c'est incroyable aussi je sais pas, Il doit y avoir un petit contre-exemple par euh, par, pense, par là Je sais que dans les commentaires, ils, se... ouais. ils nous le diront Mais, euh, mais ouais c'est vrai, après c'est un truc très cinématographique, quoi, le thème de personnage. Mm. Du coup, c'est dans une logique de production de série, pas... il y avait aussi une question de budget, une question d'implication, le fait d'aller vite. Donc peut-être qu'ils ont pris cette liberté aussi pour là, c'était et... ce parti pris cinématographique finalement de faire une musique par personnage. Euh... Je sais pas. J'entends de réfléchir, en fait, euh... je suis encore... Rouillé, j'ai l'impression sur les musiques des personnages parce que là tu si me parles du thème de Locke, je pourrais pas te siffloter spontanément. Oh putain. <rire> D'accord. Ok. <rire> Filmer dans des conditions réelles à Hawaï avec un tel budget sur un format série était quasi du jamais vu à l'époque. Penses-tu qu'il s'agissait d'un réel défi et cela a-t-il ouvert la porte à des productions plus audacieuses sur le petit écran mmh, C'est une bonne question. Bah ouais, après Lost a ouvert énormément de portes, euh, comme c'est devenu un phénomène. Même si euh, il y a eu ces bas à un niveau économique, j'ai l'impression. Ça, ça a imposé aussi une manière de faire et... Putain, bonne question. J'ai pas... Après, tourner en extérieur, c'est toujours... Euh... C'est compliqué. Pour tellement de raisons. Et en plus, à Hawaï, je pense qu'ils ont essuyé pas mal de, de dégâts climatiques euh, à longueur de temps. Du coup, un studio sera toujours extérieur. Ça, je pense que ça n'a pas changé. Quoi qu'il arrive, <rire> euh, du coup, ils ont. Je, je pensais mais on parlait du fait qu'ils ont dû s'adapter en fait à, à l'environnement, au tournage de jour, au tournage sur la plage et ouais. tout ça, ce qui a rendu tout le truc très efficace et d'avoir une grammaire assez. Euh... Mais c'est vrai qu'en plus il tournait en pellicule, à l'époque c'était pas un tournage numérique. C'est ce ça, ça doit être encombrant. C'est ça, fou. quand t'es à ah Huawei, quand t'es sur une plage, quand t'es dans ce genre ouais. d'environnement, de, de, tu changes la bobine, tu ouvres le truc, machin, t'as du sable qui entre, ça doit être une logistique, Mais ouais. pas possible. Du coup aujourd'hui avec les caméras numériques, ça doit être un peu, plus, un peu moins compliqué, en ce qu'il logistiquement. Mais c'est vrai que tourner en extérieur, ça reste, ça reste une gageure quoi. Ça tourne plus, ça coûte plus cher. L'idéal c'est tout filmer sur un fond vert en studio. Mais bah oui. bon, quand tu vois que euh, par exemple, là, ces dernières années, euh, pour Game of Thrones, on a envoyé euh, tous les acteurs ah oui. aux quatre coins du, euh, de la planète, tu dis euh, Lost déjà. Enfin, euh, ça a dû jouer dans cette balance. Mais c'est un truc qu'on se demandait en fait vois, quand on a tourné Villaret Cinéma, la série documentaire qu'on qu faisait sur ma chaîne, enfin, et qu'on continue à faire vu qu'il va y avoir d'autres épisodes, mais euh, notamment on sur les premières destinations en fait à chaque épisode quasiment il y avait un truc Game of Thrones yes. parce qu'ils ont tourné tellement yes. partout et au bout d'un moment on se demandait effectivement qu'est-ce qui justifie d'aller vraiment sur place parce que par exemple dans la saison 1 de Game of Thrones, le fief des Stark là Winterfell s'était mm -hmm. tourné sur un truc qui était en Irlande sur une sorte où ils ont tourné vraiment dans l'enceinte d'un château qui existe mais dont il n'existe qu'à peu près 10% de ce qu'on ouais, voit à l'image. Tout le reste, Tout ouais, le reste est, est reconstitué numériquement ou sur place avec des un département. Euh, Enfin, ils ont reconstruit par exemple la moitié d'une arche qui ne marchait pas ou ils ont rajouté des frifris euh, en polystyrène de loin et ça, ça rend super bien et ils ont fait tout le reste en numérique. Il y a toujours un moment où tu te dis et pourquoi ils vont sur place en fait, ça coûte un blé monstre de déplacer une équipe de films, ouais. ce qui fait que ça donne bon de l'implication aux, aux acteurs. Oh, ouais. bah, Et euh, que ouais. déjà ça. Ça donne aussi une base de travail pour les équipes de, de VFX ouais. qui vont construire par-dessus parce que dès qu'ils ont de toute façon des plans qui existent avec déjà bah, la base oui. des ruines, les trucs, les machins, c'est beaucoup plus facile, j'imagine, pour eux aussi de, de travailler là-dessus. Mais ça demande du blé. Du coup, je pense que pour Game of Thrones, c'était aussi. Euh, le truc, c'est que, que Game of Thrones a tellement été une, euh, un succès que c'est devenu, euh, devenu un. un un truc touristique pour les pays où oui. ils ont tourné ah, c'est oui. vraiment... donc en fait il y a eu un retour aussi je pense qu'ils n'ont pas fait tant dans la première saison mais qu'après quand ils ont vu que, comment ça se développait, le succès de la série et ainsi de suite ils ont mis plus l'accent là-dessus et c'est presque aussi euh, une manière de montrer une, un, un certain gage de qualité hein, en mode euh, on va tourner dans un endroit réel c'est du réel, et pour une série qui, qui peut être aussi facilement cataloguée comme un, oui. un truc de Fantasy, ah c'est des dragons et des mages et on s'en fout en fait parce que c'est pas crédible, bah tiens on te vraiment, euh, même pour le grand public, dans un endroit qui existe, on va en Croatie, on va en Espagne, on va machin, et c'est plus un choix en fait de... pour, des... pour des retours positifs en termes de qualité, en termes de quantité de blé. Parce que... Après, les effets spéciaux ont vraiment beaucoup évolué, mais une fois sur deux, le fond vert ça se voit. Oui, oui. oui. <rire> D'ailleurs, des fonds verts, c'est marrant, Des fois, tu... tu vois des plans rafistolés dans l'ost. Je retourne à la fin de la saison 4 que j'ai vu hier soir, du coup. Mais euh, quand, en fait, l'hélicoptère s'est craché dans l'océan, qu'ils sont tous dans le canot et qu'ils ont ressuscité Desmond qui était en train de se noyer, il ouais. euh, y a un plan où Jacques est en mode oh, « on est à l'abri, on est à l'abri ». Et il y a juste, c'est très serré comme ça, et, et en fait ce plan a été tourné sur un fond bleu ouvert, du coup, tu sens qu'il n'a pas du tout la même texture que les autres. Ah ouais Et, euh, et d'un ce coup ça coupe sur Sun, sur, euh, sur qualité et tout ça, qui sont filmés totalement normal. D'un coup le truc est un peu surexposé aussi, a... c'est comme si vraiment il y avait une incrustation très étrange. Il est fermé très près justement pour pas qu'on qu voit moins un petit peu ce qui se trame derrière. Et je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il devait manquer un truc. Pour euh, justement qu'on raccroche à l'aspect humain et qu'il manquait quelqu'un qui puisse dire... Euh, après, enfin qu'on voit pas juste après le crash d'hélicoptère, tous les gens qui sont juste... <rire> <rire> ça, il, manque truc, il manque un truc. Du coup, Jack qui conclut la scène avec ce côté Ok, on va bien, on va bien, on va bien. Et ça renforce le côté du personnage aussi qui essaie de s'autoconvaincre, ouais, tout ouais, va bien, ouais, et qui essaie de réparer absolument tout. C'est son, son truc. Mais euh, ça, ça, ça se voit déjà les plans, les plans à pistolet. En tout cas, c'est quand même un truc de dingue euh, qu'ils aient réussi à partir à Hawaï. Euh, tu sais ouais. si tu sais, il y avait le, un des dirigeants d'ABC qui a été viré pour ça à l'époque. Ah ouais. Lloyd Brown, si je dis pas de bêtises. Et euh, alors on sait pas vraiment pourquoi il a été viré, mais euh, lui, il a, il a, je sais qu'il a dit que c'était parce qu'il avait validé le projet Lost. On l'a okay. viré pour ça. Et donc c'est pour ça que je me dis, ça, euh, ça devait être quand même euh, <rire> fou comme projet quoi à l'époque. C'est le mec qui a lancé une des séries les plus iconiques ouais. du monde de la télévision. Je me suis fait virer pour ça. Ouais, il après est après. jamais revenu après. Bah tu m'étonnes. Il devait l'avoir un peu mauvaise quoi. <rire> Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui J'en sais rien. Il est devenu tu <rire> <sur> quelque part. <rire> okay. Mais euh... ouais. bah, du coup, après Lost, c'est vrai qu'avec un tel concept, tu peux difficilement euh, tourner ailleurs qu'en qu en environnement réel. Quand tout va se passer dans la jungle et sur une plage, c'est tellement spécifique si tu veux à la série que euh, juste faire les trucs autrement, ça été immédiatement à se tirer euh, au bazooka dans le pied. Quoi. Du coup, euh, c'est bon parce que c'est une série qui est à la fois tellement iconique mais dont la suite est très difficile à prendre. En fait, son, son empreinte sur... Euh, parce qu'elle est tellement spécifique, donc son empreinte sur le reste des séries ouais. qui ont suivi et le monde de la télévision est finalement assez limitée. C'est en termes d'esthétique, en termes de manière de faire, parce que tout était tellement spécifique à ce qu'ils ont fait que ça ne ressemble à rien d'autre et que c'est ouais. pas reproduisible. Du coup, c'est grand paradoxe de la série, quoi. Ouais. Tu as énormément d'influence, mais pas tant que ça, finalement. C'est vrai. Euh, ouais. bah, du coup, maintenant qu'on parle de ça, c'est quoi aujourd'hui l'héritage de Lost c'est devenu un fantasme, je pense, plus qu'autre chose. C'est... Les séries de mystères qui se passent sur, euh, sur une île, il y en a eu. Il y avait Island sur Netflix qui absolument euh, pourri. Bon, on l'a <rire> Jus... entendu beaucoup de fois, le « c'est le nouveau Lost ouais, ». Ouais, Je sais jamais le nouveau Lost. Bah non, non, non. <rire> Mais c'est ça, c'est vraiment le grand paradoxe de la série, quoi. C'est pas reproduisible. C'est tellement un truc qui est ancré dans son temps, hein, qui a su capter un truc unique à ce temps-là. Euh, que c'est pas reproducible. Du coup, je pense que les héritiers de Lost, c'est plus les héritiers d'un... d'un esprit de mystère, ou qui se revendiquent de, de ça. Donc c'est plus un fantasme de, de mystère, et... Euh... Ouais, un rapport à l'écriture aussi, peut-être. Qui doit être très... Euh... Ouais, c'est compliqué. Toi, ouais, c'est compliqué. compliqué hein. Y a pas d'œuvre en tout cas, dont tu peux dire que c'est les nouveaux Lost, ça c'est sûr. Bah, bah ouais. moi, je sais que je pourrais presque dire ça, tu m'as dit euh, la dernière fois que t'avais pas vu, je pourrais presque dire ça de Westworld, ah oui. Dans le sens où ça, je trouve que ça embrasse vraiment euh, ce qu'a voulu faire Lost, quoi. Ouais. Que ça soit euh, sur le mystère comme pour la narration. Bon, des fois, ça se plante, comme Lost s'est planté en son temps, mais... Euh, je trouve pour moi, Westworld pourrait être vu comme... Euh, pas le nouveau Lost, tu vois, mais vraiment mm. comme le héritier, en tout cas. Un cousin. Ouais, un cousin <rire> Et Du coup, c'est comme si Lost était un peu le Dignity de Twin Peaks. Oui, Et ah y a, bah, y a ça c'est sûr. Truc ah, bah, moi, moi, est... moi, je j'ai dis, ça. Ouais. Ah bah, oui. Mais du coup, Wessor, il y a combien de saisons Trois pour l'instant... Et, et c'est euh... pas fini, du coup. C'est de... pas fini, mais eux, ils mettent deux ans à faire une saison, donc... Ouais. Euh, non, alors il me semble qu'ils veulent en faire six. Ah, ok. J'ai vu juste le Pilote, juste assez pour, pour prendre la température, on va dire, de... ouais. du look, du ouais, feeling ouais. de la série. Mais j'ai pas, pas poursuivi après. Ouais. Mais des héritiers du coup de Lost, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Au sens où, euh, littéralement, The Leftovers est l'héritier de Lost, mais pour des raisons filiales, ah, quoi, littéralement bah, filiales, euh, pour la manière de faire et ce que dit Lindelof. C'est l'âme de Lost, The Leftovers. C'est ça. Et, euh, mais sinon, non. Ça restera vraiment ce point euh, d'exception absolue. Mm. Et, euh, mais c'est marrant parce que c'est... Depuis le départ c'était une exception absolue, ça l'a resté jusqu'à la fin mais pas forcément pour les mêmes raisons Et en fait son, son côté exceptionnel <rire> okay. s'est traduit de manière complètement différente au fil du temps vrai. Mais ça reste ce point ancré dans le temps qui est juste là Faites en ce que vous voulez, essayez de le reproduire, finissez ouais, par ça, faire une la, suite qui sera pourrie La série euh... est un peu comme Lille. genre tu, tu, pourras, tu peux pas la décrire, elle est unique, qui bah, ouais. revient toujours <rire> et en plus c'est tellement ancré sur, les, sur ces personnages qu'on a suivis C'est tellement... Euh, L'île c'est presque une excuse pour parler juste bah, des personnages qui sont perdus et de leur, euh, encore une fois, trajectoire émotionnelle, Que même reprendre le concept, appeler une série Lost, la suite, machin, et faire ça avec de nouveaux personnages, non Ce serait compliqué hein. Bah ouais, parce que c'est plus Lost en fait, Lost c'est vraiment ce, ces gens là C'est ce que, que, que t'as suivi et... Lost c'est pas un concept, Lost c'est pas juste être perdu sur une île et avoir un, un monstre de fumée qui te poursuit quoi c'est tellement plus que ça, tout ce dont on a parlé en fait. Ce qui fait qu'à moins de vraiment de saisir cette âme-là et que tu fasses une vraie continuité, et que tu reprennes tous les acteurs et que ce, ce, cette sensation de temps qui passe, et ça c'est un truc qui me fascine quand ils arrivent à faire ça et avoir ce, cette sensation vraiment de ils ont pris de la patine, le temps a passé et ça raconte quelque chose par rapport à ce temps qui passe, là je trouve que ce serait la seule manière où, valable de, de le faire mais en même temps ils ont tellement un, un, un parcours qui a des oui c'est ça fin. comment tu les rappelles bah ouais, mais, et pourquoi surtout ouais. tu, peux, tu peux trouver une excuse à la con pour les rappeler mais pour raconter quoi en fait c'est dommage <rire> faire plaisir aux gens qui veulent juste revoir orley euh, et Dude ». mais euh, passer euh, le je pense que pas on serait curieux et content de voir ça pour un premier épisode parce que ça fait plaisir de revoir des vieux potes et qu'il y a ce truc ah oh, tu te souviens ah oh, ouais mais passer à le premier épisode et passer l'effet justement de curiosité inévitable ça raconterait de fait, quoi. Pourvu qu'ils ne passent pas dessus. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni Lindelof, ni Hughes, veut s'y remettre. Et ils ah ouais, ont dit exactement. à plusieurs reprises que eux, ils sont pas contre que quelqu'un, un autre auteur, euh, veuille développer l'île, qu'ils qu le fassent dans le futur comme le passé de ce qu'eux, ils ont raconté. Mais ils ont dit que eux, jamais ils y retoucheront. Tout. Ouais, ils ont raison. Ouais. As pourquoi tu voudrais. Euh... Déjà qu'en plus, ils ont ce côté, je pense, euh, ils ont un petit trauma ouais. euh, par rapport à tout ça. Mais en plus, maintenant qu'ils sont capables, avec le recul, de voir l'héritage, enfin justement l'héritage euh, au, au sens où la, comment la série vieillit, la manière dont elle compte pour, euh, pour tellement de gens et à quel point il y a ce culte-là, pourquoi tu voudrais saloper ça C'est bon, c'est là, c'est juste, j'ai rien d'autre à faire quoi, pourquoi je reviendrai juste pour, euh, pour de mauvaises raisons Comme euh, Peter Jackson fait le Hobbit par exemple, <rire> au <rire> hasard Mais lui, j'en veux pas, parce qu'il euh, a fait ça pour des mauvaises raisons, mais des mauvaises raisons louables. Il avait des jobs à sauver. Y a-t-il des épisodes sur le plan de la réalisation, de l'écriture ou même du montage qui te marquent encore aujourd'hui euh... bah, En termes de réa, comme je disais au début, en fait, le seul avec une réalisation vraiment notable en termes de jeu de caméra, en termes de vraiment comment on va... C'est pilotes. Il t'impressionne encore aujourd'hui le pilote bah, je sais pas s'il m'impressionne mais il a ce côté, il est toujours très intense quoi, il capture ce qu'il a capturé et vraiment il pose absolument toutes les bases d'un truc qui deviendra énorme. Est et il te pose toute la, bah, encore une fois la grammaire visuelle du, du truc, donc euh, il reste excellent encore aujourd'hui. Et en fait il y a des moments impressionnants, si tu veux, visuellement dans, dans Lost, dans le reste de la série, mais c'est pas par la mise en scène, ça va être par exemple, bah, tu découvres la statue. T'avais vu, vu tout un, un pied, d'un seul coup, t'as ce plan ultra large où il y a une putain de statue, tu vois. Mais c'est plus impressionnant en termes de et de ce que ça raconte que par la mise en scène elle-même. Oui. Là par exemple, bah, c'est juste un plan large qu'ils sont filmés euh, oui. super, hein, et bah, ils sont ajoutés. Euh... Et sinon, toi, ton ressenti juste personnel, euh, ouais. t'as un épisode préféré euh... Euh, bah, Bon, évidemment, mon épisode préféré, ça reste de Constance. Oui. Et. La mise en scène en elle-même, elle est pas différente spécialement des autres, mais c'est vrai que c'est le contexte qui est différent, parce que là, ça se passe euh, exclusivement, quasiment sur le bateau et dans les, les flashbacks de Desmond en Écosse Et il y a un truc qui me... Mais voilà, c'est vrai que c'est presque un des épisodes les moins lost en ouais. termes visuels, euh, par rapport à l'environnement auquel on est habitué, mais c'est celui que je, je préfère. Mais en même temps, c'est presque l'épisode le plus lost par son cœur. Ouais. C'est ça qui faut Bah ouais. ouais. Mais sinon, en termes visuels, euh, quel moment mon particulièrement me marquait Bah ben, quand même, comme tout le monde, la statue, l'avion, sous l'eau, dans dans ce... <rire> la caméra descend sous l'eau. Je... Ok, d'accord, en fait... Euh... Et ouais, ouais, ouais. Mais c'est toujours plus vraiment, encore une fois, par l'idée que, que par le reste. Du coup... Euh... C'est vrai que visuellement, t'as pas de plan magnifique dans le... Il ouais. Y a pas de plan, tu dis... Et il y a rarement des plans moches non plus. Oui, c'est ça. Ça reste vraiment euh, <rire> dans le juste milieu à peu près tout le temps, conforme à ce qu'ils faisaient. Je me demande si la belle vue visuelle, déjà, en plus à ce niveau-là, n'est presque pas étouffante pour certains réalisateurs à certains moments. peut-être. Parce que je pense, que tu ne vas pas aller dans l'os de toute façon en, en cherchant à réaliser différemment, en faire... Et là, on va faire d'un seul coup tous les petits plans en séquence, parce que pourquoi pas... <rire> non, je veux dire, c'est tellement encore une fois homogène que quand tu es engagé sur l'os, bah, tu, tu fais ton taf. En fait, tu es un passeur de relais, t'es pas juste un auteur, t'es un passeur de relais et tu fais euh... Mais as le... tu fais couler quoi. Alors, j Alors je sais plus si c'est dans le dernier épisode ou lavant dernier épisode, où tu vois qu'ils ont filmé à l'aube, parce qu'ils ont tous la petite lumière jaunâtre dans les cheveux et tout, et à chaque fois que je vois ça me surprend, je me dis mais pourquoi ils ont pas fait ça avant, c'est magnifique. <rire> Attends, quel épisode Alors il me semble que c'est l'avant-dernier. D'accord. Ah, euh... ou peut-être le, le début du dernier, c'est juste après que Jacob leur a dit il faut qu'il y ait un gardien, tout ça. Mmh. Et bien le lendemain de ça, les plans sont magnifiques, c'est incroyable. Okay. Après, l'heure dorée, euh, ça ne dure pas très longtemps. Donc en fait, il ouais. y a beaucoup de films et séries où tu sens qu'ils ont fait quelques plans à l'heure dorée, et en fait, euh, tu as d'un ce coup un contre-champ et oui. c'est oui. fini. Il n'y a plus la lumière dorée, quoi. Il revient à la première et il y a à nouveau la lumière dorée, donc c'est très compliqué. Décidément, la lumière dorée, c'est un truc euh, qui est compliqué dans Lost. <rire> Je vous laisse méditer là-dessus. Alors c'est la fameuse dernière question que je t'ai dit qui euh, est surprise. <rire> Donc imaginons qu'une nouvelle série dans l'univers de Lost soit annoncée. Que voudrais-tu y voir sur le plan technique Autrement dit, si tu devais réaliser un épisode de la série, comment t'y prendrais-tu Eh ben justement. Et je pense que c'est la bonne conclusion <rire> en fait bien de tout ça c'est ouais c'est ouais. de ben, c'est exactement ça en fait c'est que ce que je disais avant quand tu réalises quand t'es réalisateur d'un épisode de Lost t'es pas un auteur t'es un passeur et tu ne fais que relayer en fait tout l'univers visuel de la série qui est tellement qui est tellement en fait ce qu'il est censé être pour toutes les raisons qu'on a évoquées qu'il n'y a pas de raison de d'y faire autre chose quoi ouais. t'as envie de, de changer ouais. en, en, en, bah ben non parce qu'en temps, tu respectes cette bible là visuelle parce que c'est c'est ce que c'est ça c'est elle l'est <rire> juste. Et elle est là pour une très très bonne raison. Pour des très très bonnes raisons. Du coup, euh, après j'imagine que quand tu réalises ça, tu peux avoir des caprices de tu peux avoir des, juste une oui, petite oui, envie oui. par-ci par-là, mais c'est plus, je pense, dans la... Pas dans des mouvements de caméra de fou, où, de toute façon tu es dans la jungle, tu as trois derrière qui font... Arrête ça, <rire> et un truc Il faut y aller. Donc euh, du coup, c'est pas sur plan technique, mais plus peut-être en termes de direction d'acteur, mmh. sur ce genre de choses, ou... Justement pour, des, euh, pour une série qui est autant attentive au visage et au regard, arriver justement à travailler plus ça, plus travailler, euh, ouais. se, se lover dans cette bible visuelle. Et une fois que tu es dans cet univers visuel, arriver à plus, euh, en tant que metteur en scène, euh, diriger le regard littéralement quoi. Ouais. Arriver à trouver ces moments. Euh, par exemple, euh, je sais que si, si je réalisé un épisode de Lost, ben, j'aimerais bien euh, diriger Terry O'Queen. Il juste voir ces petits regards, -là, ces, ces, ces sourires si énigmatiques qu'il fait. Donc c'est plus à ce niveau-là que ça, ça se joue. D'ailleurs, on a parlé de regards tout à l'heure, mais on n'a pas parlé du regard de Ben. Qui à peu près, je <rire> pense, le regard le plus flippant de l'histoire de la télévision. <rire> ou un des regards les plus flippants. Mais voilà, si, euh, si j'avais dû réaliser un de, de Lost, ce serait plus ça la, la démarche. Parce que déjà, si t'es un, un réalisateur, même si c'était Chuck Bender qui est le principal, et que t'arrives en disant « on va tout changer », bah, tu te fais botter le cul, il y a quelqu'un derrière toi qui arrive qui fait Il euh, y a aucune raison de changer, si tu veux tout changer c'est que tu n'as rien compris en fait à la scène de, de la série. Et si elle a été refaite aujourd'hui, déjà je voudrais pas réaliser d'épisode. Je vais juste, <rire> vous restez dans votre merde, je veux pas participer à ça, ça va être une catastrophe, donc juste il n'y a, a pas moyen. Et peut-être qu'ils vont faire un truc, c'est un Lost Reunion, comme ils ont fait le Lost... le, le Friends. <rire> Quelle horreur Mais voilà, c'est plus un plaisir indulgent, si tu veux, à, à voir, c'est... Je vais regarder le Friends Réunion, je vais faire « Oui, bon ». Mais ça, après, il y a un petit plaisir du temps qui passe aussi, un petit, un petit un pincement oui, au cœur, du truc, « Tiens, ouais, leur visage, ils ont accusé le coup, ils ont vieilli, mais dans le bon sens du terme, quoi, ils, ils sont marqués par la vie et par, par, ça raconte quelque chose, quoi. Et c'est ça qui est, qui est beau. Ce qui fait que des fois, je vais, je vais voir un petit peu la gueule des acteurs de Lost aujourd'hui. Oui, bah, Parce qu'en plus, il n'y en a aucun, qui est, si tu veux, qui est, qui est devenu suffisamment méga célèbre pour que tu t'habitues à eux, ce qui fait que chaque fois que tu vas les retrouver, dans, que ce soit dans une série, dans une interview ou un truc assez récent, mm. c'est comme si tu les redécouvrais. Ouais. puis il y en a qui ont carrément euh, disparu euh, de la circulation. Ouais. Matthew Fox, il a rien fait depuis au moins 5-6 ans. C'est vrai. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Speed Racer* des Serwachowski. Mm. Il y a, euh, merde, Sawyer, comment s'appelle l'acteur Josh Holloway. Josh Holloway qui est dans une série de SF dans récemment. Colony qui, bah, lui aussi, j'ai l'impression que tous ces visages vraiment racontent quelque chose. Et pour ouais. une série que tu as aussi attentive au visage, il y, y a un truc vraiment de... Ouais. Si, euh, Son, euh, qui a joué dans et Le Daniel Boy, qui joue dans une série science-fiction ah ouais aussi, là, j'ai l'impression que c'est lui peut-être un, un des plus actifs en termes de, de jeu et de, de carrière. Il y a Hurley qui a fait un super film sud-américain. C'est vrai Ah ouais, ouais C'est moi, j'ai revu film. Hurley et Shannon dans Californication, je sais pas si tu avais regardé. Avec euh, oui. David Ducovni on les revoit de temps en temps J'ai vu juste les trois premières saisons, okay. après j'ai décroché La 4 est trop bien <rire> mais ouais, Il paraît mais en fait <rire> là, la, la fin de la 3 est tellement bien C'est oui. tellement une fin idéale de série oui. quand elle se casse au lointain sur I can't get, You can't always get what you want, the stones Tu peux pas en fait ajouter un truc à cette... Ah euh... non ça c'est pas la fin de la 3 ça C'est la fin de la quoi C'est la fin de la 4 ah bah j'ai dû voir la 4 Parce que la fin de la 3 Oui La 3 c'est quand il est dans une université, enfin qu'il devient prof c'est ça. Oui c'est ça, ça se termine avec les flics Bah c'est ça, alors j'ai vu la 4, c'est la 5 que j'ai pas vu Bah après, il y a une 7 mais elle n'existe pas Et voilà, typiquement ça faut s'arrêter C'est ça me Knows, ah putain oui Génial ce film Ah ouais Je me suis régalé Ok, t'as que je regarde Hurley a donc joué dans Nobody Knows I'm Here, notre souffleur nous le soufflé. Mais Hurley en même temps... T'avais euh, pas il... une petite anecdote à nous dire, mec <rire> Sur les pop. Mais euh, ouais, non mais il a un tel charisme, il dégage un truc tellement solaire. Yorgué, Garcia, on dit Yorgué Je sais pas si on dit Yorgué ou Rohre... Non, attends, comment ils disent Rohre. Rohre, ouais. Puis on oublie, mais le Hobbit, hein ouais, oh, ouais, et euh, <rire> Antoine. Comment Ant-Man aussi. Ah, bien oui. Bah oui, ouais. bah, exact. Elle, elle même fait les, euh, les, points de, euh, les taches de rousseur <rire> Freckles. Bah finalement, c'est elle, elle qu'on revoit le plus en fait. Ouais. Bah, on l'a pas. J'ai pas l'impression qu'on l'a vu le plus dans le plus d'œuvres différentes, mais les deux trucs qu'elle a fait, c'était des trucs assez iconiques. Euh... Enfin, de, de, de, des normes super productions. Ouais. Mais j'ai l'impression que le Hobbit, elle l'a aussi un petit peu en travers de la gorge. Ou ouais. apparemment on lui a fait faire ouais, le truc ça. du triangle amoureux qu'elle voulait absolument pas faire dans Lost et, euh, et dans le Hobbit. Ouais. Bah il y a Marc Pellegrino, donc l'acteur qui joue euh, Jacob, qui a été jusqu'à la 15ème saison de Supernatural quand même. Mais euh, non, sinon il y a les autres acteurs. Celui hein. qui fait Jacob il fait pas le père de Dexter dans les flashbacks. Non dans Dexter il fait le mari de Rita. Ah d'accord. <rire> et toi, si tu devais réaliser un épisode de Lost, qu'est-ce que tu ferais Moi, il y a, un... j'ai une grosse frustration de Lost, et je pense que j'aurais été un des réalisateurs. Euh, j'aurais au moins soumis l'idée, c'est de faire un épisode centré sur le chien et de voir. Euh... Avec des flashbacks. Sur le ouais, chien. avec des flashbacks. <rire> Et de voir ce que lui. Ce que lui. Et ce voit... que tu vas en train de manger de sa pâtée. Non mais ce que lui voit sur l'île et que les autres n'ont pas vu, tu vois. Ah ça serait. Putain, ça serait ça aurait... ça. Je comprends un pas. Un épisode entièrement être... silencieux. Ah. Où t'entends ah, juste je... les voix de loin des Ouais, où, tu vois, ils passent, tu vois que. Putain, mais eux en fait ils font ça derrière le dos des autres. Puis le chien avait trouvé un truc d'arma avant, tu vois. Ça. ça aurait été vraiment incroyable. Et tu vois ça. le chien faire les pires trucs où il va pisser sur un cadavre dans la carlingue d'un Il bouffe un autre. Et à la fin il se transforme en fumée noire et se barre. Ah. Ok Vincent, c'est bien. Mais ce genre de... Ce genre de petit kiff là, ça aurait été, ça aurait été bien. C'est bizarre qu'il ouais. ne soit pas permis. Parce que, que je pense qu une idée comme ça, ça a dû être sur la table des scénaristes. Mais sans renard, parce qu'ils ont choisi le chien le plus euh, facile dans lequel de le plus mettre ton empathie, quoi. Tu vois, c'est quoi C'est un Golden F River, hein, Vincent ou... Ouais, enfin, Tu vois, cette vraiment, tronche, c'est juste... C'est <rire> vraiment le... Direct, c'est dans le truc, quoi. Ouais. C'est un brave chien, c'est un good boy. Coupe pour et Vincent. Il faut ouais. faire un énorme zoom sur le... Coupe pour Mais Tu voulais euh... aborder euh, autre chose Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier sur euh, la grammaire visuelle C'est exhaustif. Mm. Toi, est-ce que a... c'est visuellement un des moments. Euh, si tu devais choisir un moment de Lost qui t'a le plus euh, marqué Visuellement Ouais. Euh... Je pense que. Un truc qui m'avait surpris, moi j'étais très jeune, hein, quand, quand j'ai euh, regardé la première saison, j'avais genre 10-11 ans, tu vois. Ah ouais Ah bah oui. <rire> mais as un jeu non hein. <rire> euh, Quand l'avion de Monsieur Echo tombe avec euh, Boone dedans, ouais c'est vraiment un seul plan. L'avion se casse la gueule, t'as pas de cut et tout, je me rappelle que ça, ça m'avait choqué. C'est ouais. euh, est... vrai. Je m'étais dit, mais il est vraiment tombé, quoi. Ouais. C'est un truc qui me marque. Quand je revois le... Cet avion qui tombe vraiment le nez droit devant. Tu dedans. vois, ouais, quand tu coupes pas, ouais. ça crée une implication. Tu sais que ça arrive devant ta cœur ouais. et tu t'échappes pas en fait, du plan. Et ça, c'est un plan qui m'a souvent marqué. La coupe, c'est... <rire> tu t'échappes par la coupe. Ouais. Tu fais ce que tu veux avec une coupe. C'est trop bien. Non, pouf. Allez, je me téléporte euh, à Veracruz. Non, là, t'es dedans, quoi. Ouais. Tu vois, j'y pensé plus, mais t'as raison. Mmh. Absolument, ouais. Ça, tu tu le vois à l'intérieur faire « Mayday, Mayday », puis un plan sur Locke qui, est boum, revient là et... Plan sur l'avion. Alors que, objectivement, c'est pas censé être le truc le plus spectaculaire de la série. Ouais. Alors que, de la manière dont tu, tu le filmes, d'un seul coup, ça, ça oui. devient le truc le plus marquant. le ou plus. Ouais. Et puis, moi, euh, du coup, Boone fait partie euh, vraiment des premiers personnages que j'ai vus euh, mourir euh, d'une manière aussi con, tu vois. Ouais. Et, euh, mais je pouvais forcément que le comprendre. Si je me suis dit, mais l'avion, comment il est tombé en même temps hein. <rire> la vache, ouais. Sinon, visuellement, une image que j'aime beaucoup, c'est. Euh, Desmond qui allume la lumière de la trappe sur Locke ouais. qui est en train de pleurer, c'est. Ça c'est. Mais voilà, Desmond, putain, c'est. <rire> Alors qu'à ce moment-là, on ne sait même pas qu'il existe, c'est la première ouais. fois qu'on le voit, mais. Cette image-là de. Encore cette putain de lumière qui représente le mystère pour, pour les showrunners, mais là, c'est de... cette lumière qui sort de la trappe, l'épisode se termine comme ça. Lapidus, c'est aussi un personnage que j'aime bien. Je pensais à... au visage, parce qu'on parle des visages, mais en fait. Je, je réalise vraiment maintenant quand on parle à quel point cette série c'est des visages, que des visages et tous ils ont un visage qui raconte un truc qui est super ouais. intéressant et Lapidus il a une tronche, j'adore cet acteur, il a vraiment <rire> ce, il, il a ce côté sexuel avec les, les sourcils à la Michael Mazen toujours, absolument, et, <rire> et d'ailleurs c'est quand il, sait, il se rase et c'est à nouveau le pilote de l'avion oui. quand il se recrache, et juste quand il rencontre Jacques, il sort de ce truc, il, il sort vraiment, c'est vraiment la pub pétrolane quoi, bonjour, je suis pilote mais je me lave aussi les si cheveux. Il a vraiment ce, ce côté ouais, euh, ouais. Vrai, ouais. vieux beau, vraiment, su je, suis <rire> je gardé ce <rire> qui, va, sans qui tout, marche très bien. Surtout quand il remarque qu'il tout le monde, on va pas vraiment à moi, <rire> <Oui>. mais... <rire> Bon, mais ben on va s'écraser, il y a pas de soucis, je le ferai toujours avec mes sorcières. Ouais, il est très bon cet acteur. Il était dans un greenhouse. là, il était dans Machette, je crois, non Je sais plus. Non, il était dans la bande-annonce de Machette, je crois. Ou dans Machette aussi, je sais plus. On s'en fout, <rire> c'est pas important. Tu pourras appeler cette vidéo des visages. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Le... Ouais, l'univers Le... visuel de Lost. Ouais, c'est pas, pas mal. Les yeux fous de Mathieu Fox. <rire> tu mets <rire> juste un gif en vignette qui te ça avec ses yeux qui vibrent. Mais ouais, t'avais pas, pas choqué de voir cligner des yeux autant. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu hier, on lui apprend que Claire c'est sa sœur. Hein. À nouveau. Et j'attends que ça en fait, parce que j'adore quand il le fait. <rire> je pense que lui, en revoyant la série, il doit se dire, je le fais beaucoup trop. Je fais beaucoup trop. Pourquoi j'ai fait ça là On était dans le jus, là, je me, suis... je me suis reposé sur mes acquis, voilà, j'ai cligné des yeux. Mais ça va, ça le fait, bon, bon je le ferai différemment aujourd'hui. Ce sacré Mathieu. Pourtant, lui aussi, il est... Ça, ça... Je suis presque surpris que, tu vois, lui, il n'ait pas fait euh, plus de choses derrière, euh, plus visibles, on va dire. Parce qu'il a vraiment. Qu a fait, euh... Le film là que as dit, on l'a vu dans un western aussi qui Ah bah Bon Tomahawk Oui, exact, j'avais oublié. Et on, on, on l'a vu d... dans voilà, Angle d'Attaque. J'ai pas vu ça. C'est quoi euh, ça C'est un film un ou c'est un sorte ouais. Ouais, un sort de, de thriller politique Ouais, en fait, foutue, euh, tu vois. Un... Ouais, c'est un attentat et genre toutes les 20 ou 30 minutes dans le film, tu reviens à un autre point de vue. Tu reviens au début de l'attentat et tu vois un autre point de vue. Donc t'as 4 ou 5 points de vue différents dans le film Oh, Ensuite d'accord, ok, j'avais oublié le titre mais je crois que j'ai vu la bonne annonce. Je lui ai dit Oui, c'est sympathique. <rire> oui oui, oui, oui <rire> voilà. Ok. Là ben voilà quoi. Écoute on a fait. Le mot de la fin. Tong. <rire> c est, c est... <rire> tongue J'ai dit toujours ton chaise quand on me demande ça, mais je. C'est l'un des deux. En plus la caméra a plus de batterie. En fait. J'avais visage. Voilà, ça serait le mot de la okay. fin. Ok, visage. Mais merci à toi en tout cas, ça fait super ben plaisir euh, de parler de toi Et euh... <rire> de parler un passionné de ça, c'est.. C'est cool, c'est vraiment cool. Mais là, tu, euh, je vais te décrire les prochaines heures, c'est qu'on va reparler de Lost, on va se dire « Putain, oh, donc, on a bien dit, Oui, bien, oui, bien <rire> sûr, bien sûr. On, fera... <rire> on pourra faire une sorte de post post-scriptum ouais. filmé au téléphone, juste volontairement pourri. <rire> Mais ouais, ouais, carrément. En même temps, on a été quand même bien exhaustif, donc ouais. je pense qu'il n'y aura moi, euh, pas trop de regrets sur ce qu'on aurait pu dire. Hein. Je pense pas. Ouais. On trouvera juste qui a fait le son, <rire> juste au milieu de la nuit. Putain <rire> Eureka Et Merci beaucoup en tout cas pour euh, Pour l'invitation. Ben, merci chaînes, à toi hein. en vrai, ça fait super plaisir. Cool. Donc, Namasté, good luck, et n'oubliez pas que Lille n'en a pas fini avec vous. Ciao